Euh, écoutez, je suis ravie de commencer cette journée avec vous par notre table ronde donc sur l'enseignement, la formation et, et la recherche. Alors c'est, euh, on l'a vu dans nos établissements, c'est pas ce qu'il y a de, de plus facile à, à mettre en œuvre. Un certain nombre d'entre vous ont ont répondu euh, à l'enquête qu'on avait, qu avait fait parvenir et qui, euh, qui montrait que eh bien, mobiliser euh, notre offre de formation pour, a, pour aller sur ces enjeux de, de temps, transition euh, écologique, transition durable, euh, et puis modifier aussi euh, les comportements dans les laboratoires de recherche, euh, s'inscrire dans, dans, dans, dans, les, dans les, les démarches Labo 1.5 ou euh, accompagner les... Les, les politiques de, de recherche sur ces thématiques-là, ça, ça restait un, un, un enjeu majeur dont ne devaient pas euh, s'exclure euh, les directions générales des services, leurs équipes, parce que nous devons effectivement accompagner ces, ces mutations euh, profondes. Donc pour, euh, pour répondre à, à ces enjeux avec des témoignages euh, intéressants, nous, a, nous allons avoir euh, tout d'abord... Euh, notre grand témoin euh, Clémence Voreux donc, qui va, qui va euh, intervenir euh, et ensuite nous aurons les témoignages de madame Dardelet qui est en, en visio euh, de Nicolas Freude, donc euh, ici présent David Sciossa et Fabien euh, Toumir. je présenterai chacun des intervenants au, au fur et à mesure de, des interventions mais d'ores et déjà eh permettez-moi d'accueillir euh, Clémence donc, qui est en, en charge de l'ESR auprès du Shift Project donc, euh, on en a parlé hier Hier il a été euh, question euh, euh, du Shift Project dans, dans l'accompagnement des, des établissements. Donc vous êtes co du rapport Mobiliser l'enseignement supérieur pour le climat, euh, pour le Shift, et puis vous coordonnez les projets liés à l'enseignement des enjeux euh, de climat, énergie, et ceux liés aux politiques de mobilité. Et puis vous exercez, vous exercez aussi un certain nombre d'activités de lobbying pour faire avancer ces grandes thématiques. Bah, écoutez, on va vous laisser la parole donc, pour euh, faire ce, ce témoignage. Euh, et, et, et, et nous dire qu'est-ce que c'est que le, le Shift Project et comment vous pouvez être en appui des établissements. Merci beaucoup Valérie. Ah, super, merci. Euh, donc déjà, merci beaucoup euh, bah, de, de m'avoir invité à, à votre, à votre colloque. Euh, c'est une excellente nouvelle pour en tout cas les sujets sur lesquels je travaille et les messages que je porte euh, au Shift et puis en France depuis, euh, depuis à peu près 3 ans maintenant, 3-4 ans. Euh, donc moi, je, bah, je, déjà Clémence Voreux, je travaille au CHIF depuis 6 ans, euh, ça fait à peu près 3-4 ans donc, sur l'enseignement supérieur. Je coordonne les différents projets qu'on a sur l'enseignement supérieur, en commençant du coup par le rapport évoqué par Valérie, euh, qui dressait l'état la, la enfin, des lieux de l'enseignement des enjeux de transition euh, en 2019. Euh, et donc pour vous dire un petit mot du Shift Project, qui est l'organisation pour laquelle je travaille, pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, on est un think tank, on a le statut d'association d'intérêt général, on a créé, été créé en 2010 par Jean-Marc Jancovici, qui est un expert des enjeux énergie-climat. Euh, et notre objet, c'est d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique. Donc ça veut dire, globalement, qu'on produit des rapports sur les sujets qui nous paraissent importants, et ensuite on fait du lobbying sur la base de ces rapports auprès des décideurs qui sont compétents. Euh, et on a rajouté dans nos missions animées ce débat, puisque ça implique aussi de discuter avec les acteurs de ces secteurs-là, des secteurs concernés par nos travaux, pour essayer de voir comment on peut les aider à s'emparer de ces enjeux-là et donc les mettre en musique à leur niveau. Et par ailleurs, on est aidé par une armée de bénévoles qui ont constitué une association sœur du shift, donc les shifters, qui sont plus de 16 000 maintenant en France et ailleurs dans le monde, et qui nous aident beaucoup dans nos travaux, et notamment sur la partie enseignement, on y reviendra. Euh, donc, je sais que vous avez beaucoup entendu parler de transition écologique ces derniers jours, donc je ne vais pas en remettre une couche. Je pense que Jean Jouzel et d'autres ont, ont vraiment euh, bien, bien abordé le sujet. Une petite spécificité qu'on a au Shift, c'est que le prisme aussi qu'on essaye de pousser dans l'analyse de ces sujets, c'est ce qu'on appelle la double contrainte carbone. Et donc euh, on, on promeut beaucoup l'enjeu le, de des changements, euh, de changements climatiques, mais on essaye de rappeler un sujet qui était jusqu'à récemment trop souvent oublié, qui est notre dépendance euh, aux énergies fossiles. Donc on a produit notamment ce, ce rapport avec euh, ce graphique qui est assez euh, difficile à, <rire> à lire et un peu complexe, mais dont la grosse partie rouge parle un peu d'elle-même, qui montre qu'on est très dépendant aujourd'hui, notamment pour nos, nos, notre approvisionnement pétrolier, euh, de ressources qui sont en train de s'épuiser, euh, ce qui donc, euh, pose un, un vrai, vrai sujet pour le développement de notre économie, son bon fonctionnement, et notamment le fonctionnement et la pérennité de nos services essentiels à la société, qui dépendent également de ces énergies fossiles. Voilà, donc ça, c'est des sujets qu'on a toujours essayé de rappeler un peu dans le débat public sur les enjeux de transition. Il euh, y a le climat, mais il n'y a pas que ça. Euh, mon directeur a coutume d'appeler ça la, la voiture balai de la transition énergétique. Si on ne s'occupe pas de climat, euh, bah, l'énergie s'en occupera pour nous, et notamment l'épuisement de ses ressources. Euh, voilà donc ce qu'on essaye de, de, de rappeler. On essaye aussi de pousser de plus en plus ces derniers temps. Notamment, on a sorti un, un gros travail sur plusieurs volets, plusieurs rapports, qui s'appelait le plan de transformation de l'économie française, donc très, titre très modeste, mais qui essayait de présenter euh, l'idée d'un plan qui doit être euh, systémique, qui concerne tous les secteurs, à la fois des, des secteurs industriels, un peu euh, classiquement identifiés dans la transition écologique, comme euh, le bâtiment, les transports, l'industrie, l'énergie, euh, mais on essaie de montrer aussi l'importance d'autres secteurs parfois oubliés, comme euh, l'administration publique, la culture, la santé, l'enseignement supérieur et la recherche, tous ces secteurs qui, à la fois, seront impactés par les enjeux climatiques et notre dépendance euh, aux énergies, et euh, qui ont un rôle à jouer pour devenir plus résilients, d'une part, à ces, à ces crises, et pour euh, contribuer aussi, à se décarboner, et donc essayer de ne pas aggraver ces crises-là. Voilà, donc c'est un certain nombre toute cette vision là euh, qu'on essaye de, de, de promouvoir, et notamment aussi les enjeux d'emploi qui vont derrière, euh, et donc de formation, et notamment de formation continue. Voilà, donc c'est un peu le, le lien qu'on qu fait de plus en plus, euh, et dont, bah, du coup vous avez charge de, sur lequel vous avez charge de, de vous emparer. Euh, et euh, et donc je sais que vous avez eu de nombreux témoignages de comment on peut le faire, et vous en aurez encore. Voilà pour présenter un tout petit peu la vision du Shift sur ces sujets-là, et pour présenter un petit peu plus précisément la manière dont dans nos travaux sur l'enseignement supérieur, on formule euh, un petit peu cette question de transition écologique, parce que c'est effectivement parfois difficile. Je sais que dans les universités, on parle beaucoup de DDRS. Euh, parfois, on parle de, de transition écologique, parfois de transition socio-écologique, parfois de transition énergétique. Bref, il y a plein, plein de, de terminologies. Euh, donc, nous, on a essayé de répondre à ces interrogations et cette difficulté à conceptualiser la transition, en rappelant qu'il y a, euh, en essayant d'articuler euh, les enjeux qui sont parfois aussi ceux des ODD des objectifs de développement durable en articulant les objectifs sociétaux euh, qui sont euh, paix et justice, santé, euh, voilà, en gros, globalement bien-être d'un maximum d'êtres humains sur Terre, avec les contraintes physiques qui s'imposent à nous euh, et les moyens institutionnels et techniques, donc tout ce qui relève des conventions humaines sur lesquelles finalement on a le plus de leviers euh, pour, euh, pour s'en emparer. Euh, donc ça c'est un, un, un schéma euh, qui vous voyez peut-être pas très bien, mais pour, pour dire d'où il vient, ça vient du, du rapport de nos travaux qu'on a fait sur euh, les formations d'ingénieurs, auxquelles d'ailleurs l'INSA Lyon euh, a participé largement, euh, et qui du coup a, a, a suscité cette réflexion-là, euh, et qu'on invite à chaque chaque établissement de, euh, de s'en emparer, de le remettre en question, de le rediscuter. Voilà, mais en tout cas c'est ce qui a permis, avec les enseignants, de formuler un petit peu le problème et euh, de révéler aussi les leviers qui sont à leur disposition. Chacun dans leur discipline, chacun dans leur cours, chacun dans leur filière aussi, métier, euh, pour, pour répondre à ces enjeux-là. Et donc en articulant les besoins en connaissances et les compétences pour mettre en musique ces connaissances, qui sont aussi deux éléments qui sont aussi parfois difficiles à articuler pour les enseignants. Voilà pour aussi préciser la manière dont on s'empare, euh, ou en tout cas dont on essaye de formuler le besoin euh, du côté enseignement. Donc on a fait un premier rapport en 2019, euh, on n'avait jamais travaillé au shift sur l'enseignement supérieur, donc on a juste voulu faire un état des lieux de comment est-ce qu'on traite de ces sujets. Donc ça c'était en mars 2019, euh, Donc, on dressait globalement un, de, un, un constat de carence avec euh, seulement 11% des formations qui abordaient les enjeux de transition, euh, disons liés aux limites physiques de la planète pour faire large, euh, entre en tronc commun. Euh, avec des disparités ce, selon les, euh, les catégories d'établissements, mais euh, voilà, qui globalement montrait qu'il y avait, euh, vu que notre objectif c'est bien 100% des étudiants formés, on était déjà, euh, en tout cas à l'époque, loin du compte. Euh, heureusement, ça c'est 2019, euh, je, je rappelle que du coup ces chiffres sont obsolètes, je sais qu'il s'est passé énormément de choses dans l'enseignement supérieur, euh, ce graphique permet juste de rappeler le chemin à parcourir, potentiellement aussi de capitaliser sur le chemin déjà parcouru. Euh, mais voilà donc un, un, premier, un premier élément de, de travail de notre côté. Euh, ce, qu essaye de, ce que j'essaie de montrer maintenant, c'est que depuis lors, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, il s'est passé pas mal de choses au niveau institutionnel. Il y a eu un début de prise de conscience institutionnelle, avec un groupe de travail dédié qui a qui abouti sur le rapport présenté par Jean Jouzel, je crois, hier, euh, et auquel le SHIFT a participé aussi. Il y a eu un conseiller aussi à la transition écologique qui a été nommé. Il y a une nouvelle ministre qui est proactive sur ces sujets-là et dont, dont on attend beaucoup. Euh, donc ce schéma, il permet de rappeler le côté L'écosystème de l'enseignement supérieur, euh, de rappeler le rôle des établissements qui est évidemment central, euh, des étudiants, des enseignants, des, des, des directions d'établissements, de leur administration, euh, mais de rappeler aussi euh, tout les, les, le rapport de force qui se, qui se présente euh, à ces établissements, qui peuvent à la fois les aider ou au contraire être un peu bloquants et donc voir un peu comment ces acteurs-là euh, arrivent à, à accompagner cette, cette démarche ou non. Il euh, y a donc de nombreuses initiatives d'établissements qui ont eu lieu depuis notre rapport de 2019 avec des engagements, des rentrées climat qui ont été organisées dans tout un tas d'écoles et universités. Il euh, y a un certain nombre de chantiers de formation qui ont été lancés dans, dans beaucoup d'établissements avec des degrés différents d'ambition et, de, et de réussite à l'heure actuelle même si évidemment le, le chemin est loin d'être euh, parcouru. Il euh, y a des mouvements euh, enseignants aussi qui se, qui se sont constitués pour euh, aussi manifester l'envie des enseignants de se positionner par rapport à ces sujets, pour manifester des besoins aussi en termes de ressources, d'accompagnement, d'outils, euh, voilà, pour, pour pouvoir euh, utiliser, euh, ut utiliser leur position d'enseignant pour ces sujets-là. Donc il y a enseignants de la transition, enseignants pour la planète, profs en transition, euh, et c'est seulement, je crois qu'il doit y en avoir encore davantage qui se constituent petit à petit, mais ça montre en tout cas un mouvement de, de fond, euh, de vouloir s'emparer des sujets. On a des mouvements d'alumni aussi qui se sont constitués un peu plus récemment, avec Alumni for the Planet, euh, Ambition Transition, côté plutôt école de commerce, euh, mais qui montrent aussi la volonté d'anciens élèves euh, d'universités, d'écoles, en tout cas du supérieur, avec leur point de vue de l'entreprise, d'essayer de faire bouger leur, leur, en, leurs établissements d'origine et de les aider, autant qu'ils le peuvent, euh, à opérer cette transition. Donc c'est aussi un, un bon signal. De nombreuses ressources qui se sont créées. Euh, donc il y a l'UVED que du coup vous devez tous connaître je pense mais qui malheureusement n'est pas, pas toujours très connu des, des enseignants eux-mêmes et qui permet de se former euh, aux enjeux de transition. Et il y a tout un tas d'outils plutôt à vertu pédagogique mais à format plus court et interactif comme la fresque du climat, les autres fresques dont vous avez peut-être connaissance euh, qui, sont, euh, voilà, qui, qui sont très nombreuses, l'atelier d'automne, la Biconf, euh, Teach the Shift qui, sont, ouais, qui, qui, qui est aussi un atelier fait par nos, nos bénévoles, Copy in my city, euh, Voilà, ça c'est vraiment juste pour en citer quelques-uns. On a aussi tous les ateliers liés au bilan carbone qui sont euh, absolument euh, essentiels et très très instructifs. Voilà, donc il y a ces, tous ces éléments-là qui sont à disposition. Euh, des, des établissements et des enseignants et on a évidemment mais c'est de moins en moins euh, le, utile de le rappeler tous les mouvements étudiants qui se sont constitués euh, le collectif pour un réveil écologique le RESES qui existait déjà ingénieurs sans frontières et la ctes plus récemment euh, qui a été assez active je crois dans ce colloque voilà donc il ya tout un tout un tas de choses qui se mettent en branle il y a encore des acteurs qu'on attend un petit peu plus euh, notamment sur le rôle des entreprises, puisque souvent l'objection qu'on a de la part des établissements c'est euh, on a envie de bouger et de faire évoluer nos formations, mais on manque de demande de la part des employeurs. Donc c'est manifesté par certains établissements, d'autres disent euh, pas du tout, nous on a une forte demande de, de nos employeurs. Donc moi j'en déduis que ça dépend euh, des filières, ça dépend peut-être de la géographie aussi, d'où on est localisé, ça dépend tout un tas de choses, mais en tout cas il y a ce besoin que les entreprises formulent davantage leurs besoins en compétences, et euh, mènent une vraie réflexion sur l'évolution des métiers et des compétences dans leur filière et qu'ils le fassent euh, à destination et avec les établissements d'enseignement supérieur. Et après il y a les classements et labels qui sont encore des, des acteurs euh, absolument influents dans l'enseignement supérieur et qui aujourd'hui euh, que ce soit au niveau national ou international, euh, s'emparent beaucoup trop peu de ces sujets-là et donc ce qui n'encourage pas euh, les établissements à, à y consacrer des ressources euh, qu'ils affectent plutôt à d'autres euh, types de critères euh, mis en valeur par ces classements. Voilà un petit peu en tout cas moi la manière dont, dont je, je perçois euh, l'enseignement supérieur, c'est sans doute incomplet, c'est de mon point de vue. Euh, et évidemment tous les réseaux d'établissements aussi, euh, comme ce colloque en fait partie, et comme tous les réseaux qui rassemblent des acteurs de différents établissements, qui permettent d'accompagner aussi, de faire du partage de, de, de, de bonnes pratiques, comme ce qui a lieu dans cette table ronde et dans bien d'autres, euh, qui sont aussi absolument déterminantes. Alors là, j'ai fait un peu n'importe quoi en termes d'animation, mais en gros, pour euh, expliquer un petit peu ce qu'on fait, la manière dont ça se traduit au SHIFT par rapport à tous ces travaux-là, euh, euh, ça a débouché sur une proposition de loi qui a repris pas mal nos, nos, nos, nos conclusions de ce rapport de 2019. Donc c'est des choses où on essaie, nous, de, voilà, de faire en sorte que les institutions s'emparent de nos recommandations et, euh, et aident à orchestrer et, euh, et mettre le sujet à l'agenda de l'enseignement supérieur. Il y a eu un soutien institutionnel qui a été fait au projet Fortes du Campus de la Transition, dont vous avez sans doute connaissance et qui produit, d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné dans les ressources, mais il y a aussi le, le manuel de la Grande Transition et tous les petits manuels qui sont, qui sont proposés par le collectif, qui sont à disposition et qui sont des ressources vraiment importantes pour les, les enseignants. Il y a du coup le groupe de travail piloté par Jean Jouzel, et donc il y a tout un tas d'actions de, de, qui, qui, qui se développent au niveau institutionnel, qui manquent parfois d'ambition, mais en tout cas qui permettent de montrer qu'il y a une prise de conscience. On a un certain nombre de projets aussi qui visent à un peu plus euh, insister sur un certain nombre d'acteurs, comme on a, on a travaillé sur les formations pour les hauts fonctionnaires, on a fait quelques propositions, euh, un gros rapport sur la formation d'ingénieurs que j'ai évoqué, notamment en partenariat avec le groupe INSA, euh, et là on travaille actuellement sur les formations d'écoles de commerce, et on aimerait beaucoup pouvoir travailler sur les formations universitaires euh, prochainement, on va voir si on, si on le peut. Euh, mais en tout cas, tout ça sont des ressources qui sont disponibles, euh, qui permettent, en tout cas qui sont voilà, librement accessibles, qui visent à donner vraiment des outils, des outils pratiques et pédagogiques à destination des directions, euh, des, des administrations et aussi des enseignants, qui sont, en tout cas qu'on a voulu les plus, euh, les plus pédagogiques possibles et utiles possibles, et, donc, et qui sont toutes bien sûr sur notre, notre site internet. Euh, et après, on a beaucoup de ressources qu'on propose donc, entre le shift et les shifters, qui sont, je rappelle, nos, nos bénévoles, euh, et dont je rappelle aussi qu'ils sont très nombreux dans l'enseignement supérieur et dans les universités. Donc aussi, euh, ça permet de, de, pour vous de savoir que vous avez vraisemblablement en interne des tas de gens qui sont mobilisés et engagés sur les enjeux euh, environnementaux et sur lesquels vous pouvez vous appuyer si vous le souhaitez. Euh, et euh, je, je réfléchis à la manière dont on pourrait mettre en contact justement les administrations avec, euh, avec ces bénévoles qui, qui le souhaitent. Euh, mais du coup, qui produisent beaucoup de choses pour l'enseignement supérieur. On a notamment créé une plateforme pédagogique collaborative qui s'appelle Enseigner le climat, euh, qui vise à permettre le partage de ressources et d'expériences entre enseignants euh, de toutes disciplines, de, tout, euh, de tout niveau aussi. Euh, on a des euh, ressources aussi qui sont créées, comme la plateforme Shift Your Job, qui est plus à destination des, des étudiants ou acteurs qui souhaitent réfléchir à la manière de, de, hein, de contribuer à la transition dans leur emploi. On réfléchit à créer une coopérative d'enseignants vacataires aussi. Pour former les enseignants et éventuellement intervenir aussi euh, auprès des étudiants le temps que les enseignants soient formés euh, à enseigner la transition, qui est une très très grosse demande euh, qu'on qu me fait régulièrement et, et à laquelle malheureusement j'ai encore trop de, de peine à répondre à la hauteur du besoin. Et on a aussi du coup les interventions Teach the Shift qui permettent d'aborder ces sujets là et on a aussi un travail fait par nos, les shifters belges euh, qui s'appelle Education for Climate qu'on essaye de répliquer en France et qui vise à dresser euh, un catalogue de toutes les, tous les cours, toutes les formations et tous les enseignants qui enseignent les enjeux de transition. Donc ça permet un petit peu d'avoir une base de ressources au niveau national, euh, et donc on aimerait répliquer ça en France, euh, donc on y réfléchit, euh, et voilà, on, tra on travaille là-dessus, mais c'est pas simple en France. Euh, donc c'est peut-être pas pour demain matin, mais peut-être après-demain. Voilà un petit peu ce qu'on fait, euh, moi j'essaie de rappeler à chaque acteur pourquoi est-ce que euh, c'est une opportunité de s'emparer de la transition et d'évoluer. Bon, je pense que là je ne vais rien dire que, qui ne vous a pas déjà été dit euh, dans, dans les, les, les précédentes interventions euh, du colloque, il euh, y a un besoin d'anticiper le besoin des entreprises, qu'ils soient formulés ou non, parce qu'ils seront sans doute formulés trop tard, besoin d'initier et de pérenniser un exercice continu de prospective sur les métiers, donc ça peut-être que Nicolas en dira un mot parce que c'est quelque chose qui est fait à l'INSA de Lyon, mais il y a besoin de se projeter non seulement sur les emplois et les compétences qui seront nécessaires aux étudiants demain matin quand ils seront diplômés, mais aussi dans 10, 20, 30 ans quand ils seront encore sur le marché du travail, même si évidemment ils auront recours à la formation continue, mais c'est important de les projeter dans un univers où ils devront savoir qu'il faut qu'ils s'adaptent, qu'il faut qu'ils se forment tout au long de la vie et que leur secteur, leur filière sera changeante. Il euh, y a partout des enseignants motivés, sur lesquels il faut s'appuyer et qu'il faut encourager. Euh, il faut garantir la cohérence entre les enseignements aussi. Je, moi je m'alerte de plus en plus sur euh, un enjeu de cohésion simplement des équipes euh, pédagogiques on a de plus en plus euh, d'opposition entre des enseignants engagés et des enseignants réfractaires et donc le fait de ne pas euh, s'emparer à pleine main de cet enjeu de transition euh, aggrave je pense ces dissensions ou en tout cas empêche de les mettre sur la table, d'en débattre et de travailler collectivement sur une vision commune euh, de, de l'enjeu de transition au niveau de l'établissement et donc d'aller dans une même direction donc c'est quelque chose qu'on observe aussi chez les étudiants mais qui à mon avis d'autant plus grave et problématique dans dans les, euh, les équipes enseignantes. Voilà je pense qu'il y a aussi cet enjeu là euh, auquel ça répond. Les classements commencent à bouger euh, donc une partie de mon lobbying concerne aussi ces, ces aspects là mais donc il y a aussi cette question de prendre de vitesse un petit peu l'évolution à venir des classements. Euh, L'état aussi commence à bouger et euh, les étudiants ont des attentes grandissantes donc il y a un besoin de toute façon de répondre euh, à leurs attentes et de continuer d'attirer euh, les talents. Donc comment est-ce qu'on accompagne la transition dans son établissement Là j'ai essayé de, voilà, de, de reprendre un petit peu les conclusions de, de nos travaux précédents avec les quelques grands jalons, ou en tout cas les, les quelques grands éléments euh, pour, pour accompagner euh, et orchestrer, disons, cette évolution des formations. Définir une stratégie ambitieuse et cohérente, donc avec les trois piliers, à minima, formation, recherche, campus. Euh, on a parfois tendance à en oublier un, voire deux, euh, mais ces trois-là vont de pair pour garantir une vraie cohérence de la stratégie d'établissement. Euh, il faut que cette stratégie soit aussi annoncée publiquement et que chacun puisse vraiment s'y identifier et s'en emparer. On peut aussi rajouter l'enjeu de gouvernance, euh, qui n'est pas toujours évoqué, mais qui euh, a rapport aux stratégies de partenariat et aux acteurs qui bah, participent de la stratégie d'établissement et de sa mise en œuvre. Euh, organiser la mobilisation de son établissement et y dédier des moyens à la hauteur de, de l'enjeu. Euh, donc c'est que ça ne va pas se faire tout seul, il y a vraiment un besoin d'accompagnement, d'organiser des moments de débat, de les animer, euh, d'y consacrer du temps euh, à la fois des gens qui euh, animent et des enseignants. Euh, donc on a essayé d'estimer ça et ça ressemble à à peu près 3% du budget de fonctionnement d'un établissement sur 3 ans. Et ça c'est juste pour les enseignements. Donc ça, ça paraît considérable euh, mais c'est pour donner un ordre de grandeur de euh, ce qui est nécessaire si on veut vraiment que les choses se passent euh, <coughs> et se mettent, euh, se mettent en musique assez rapidement. Donc, initier cette réflexion prospective sur les métiers et compétences, à moyen et long terme, euh, et ça en partenariat avec les entreprises. Adopter un socle de connaissances et de compétences qui soit co-construit avec toutes les parties prenantes de l'établissement. Former tous ces personnels, à euh, commencer par les enseignants, mais aussi l'administration. C'est important, encore une fois, d'avoir ce projet commun et cette base de, de compréhension du problème qui soit commun. Euh, élaborer un programme pédagogique cohérent sur toute la formation et l'enseignement, donc euh, depuis le, le début de, de, du parcours d'études jusqu'à la fin et notamment en formation continue dès lors que vous en proposez. Et assurer évidemment la mise en œuvre et le suivi du programme pédagogique dans le temps euh, pour pas que ça reste lettre morte, que ce soit un projet d'un an et qu'après on l'oublie. Voilà. Et évidemment s'y prendre le plus vite possible parce que tout ça prend du temps. Euh, on a essayé de représenter le fait que... Euh, simplement la durée d'un projet comme ça, d'un chantier comme ça, pour insister sur le fait que ça prend effectivement beaucoup de temps euh, et que donc on envisage que ça prenne au moins deux à trois ans pour réfléchir euh, à, euh, à ces stratégies et, euh, et la mettre en œuvre, d'où l'importance de démarrer aussi vite que possible. Voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais présenter, j'espère que je n'ai pas été trop longue, euh, et voilà, j'espère que je pense qu'on aura de nombreuses illustrations de, de ces éléments-là, euh, ou, ou des, des choses qui montrent que je me suis trompée, euh, dans les prochaines interventions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clément, je crois qu'on a, on a eu une très belle synthèse euh, de tout ce qui nous attend dans, dans les établissements et, et, et en termes de ressources, euh, ce que vous proposez est, est, est vraiment euh, éminemment intéressant. Alors vous avez dit que vous aviez euh, travaillé euh, essentiellement euh, maintenant euh, sur demande ou avec effectivement les écoles d'ingénieurs et, et aussi les, les écoles de commerce et puis que, que c'est un enjeu qui, qui est en cours euh, qui est fondamental dans les universités qui commencent à s'en emparer y compris à travers le chiffre. Donc euh, on va vous présenter un panel justement de ces, de ces différentes expériences avec deux témoignages, un témoignage d'une école d'ingénieurs et un témoignage d'une école de commerce LESSEC et puis deux témoignages d'université. De, Donc comme ça, on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dans, dans l'ensemble de, de, de notre paysage. Donc on, je vous propose qu'on commence avec euh, donc, euh, ni, Nicolas Freud qui est chargé de mission euh, à l'INSA sur les évolutions de la, de la formation justement à l'INSA Lyon. Euh, vous êtes maître de conférence en, en physique et, et notamment en recherche en physique médicale. Vous avez dirigé le centre des humanités et depuis 2020, vous coordonnez le chantier d'évolution de la formation de, de l'INSA, donc sur les, les enjeux de transition socio-écologique et numérique aussi. Et puis vous avez contribué, ça vient d'être dit, euh, au, au projet climasup INSA avec le, le CHIF Project. Et puis ça, évidemment, c'est un projet qui, qui engage l'ensemble du groupe INSA. Hein. Donc vous allez pouvoir nous, nous parler de ça. Et puis vous, vous, vous êtes aussi responsable euh, d'une chaire labellisée UNESCO sur former les ingénieurs aux enjeux de la transition sociaux euh, et écologiques. Donc, euh, bah, tout simplement, moi, je vais vous demander comment euh, vous avez mis en œuvre euh, ce, ce, ce projet, ce chiffre project, euh, Chief project euh, à l'INSA. Quels sont les, les prérequis, les difficultés et ce qu'il vous reste euh, encore à faire Merci beaucoup. Euh, alors, euh, je suis chargé de mission Évolution de la formation à l'INSA Lyon. J'ai participé effectivement au, au projet ClimaSup INSA avec ce euh, chiffre-project. Alors, juste quelques mots pour dire qu'il y avait donc ce projet au niveau groupe, INSA, et moi je vais vous parler plus précisément du chantier au niveau INSA-Lyon, euh, que je connais mieux, voilà, sachant que, euh, effectivement, dans le projet Climasup, on a pu partager, des, notamment ce qu'a présenté Clé Clémence, le référentiel de compétences, de connaissances, donc on a, on a beaucoup avancé ensemble au sein du groupe, mais ensuite la déclinaison se fait de manière spécifique à chaque établissement. Donc, euh, pour l'INSA-Lyon... Euh, ce que je pourrais dire, c'est que alors, en fait, le chantier il, il a quand même des, des racines antérieures au, au projet avec le SHIFT. Euh, je ne vais pas remonter très loin en arrière, mais on a eu une première mobilisation étudiante forte en 2016 qui a conduit à une charte développement durable et responsabilité sociétale. Puis, euh, un développement de cette, de cette charte a été le, la création d'un comité de pilotage des DRS, ça c'était en 2016. En fait, c'est tout un écosystème qui se met en mouvement avec les étudiants, avec les enseignants, porteurs d'initiatives, avec aussi euh, petit à petit euh, des choses qui sont proposées, discutées dans les instances, le conseil des études, le conseil d'administration, le comité de direction, etc. Euh, alors tout ceci a, nous amène à l'INSA Lyon au fait qu'en euh, 2019-2020, je vais résumer, on, on coécrit donc un groupe de travail écrit une feuille de route pour l'établissement, évolution de la formation et qui passe au conseil des études puis au CA, qui est voté au CA. Donc une feuille de route en deux volets qui définit des objectifs généraux de, de, de politique de formation. Donc je résume euh, la première partie de cette feuille de route, c'est euh, on se donne l'objectif de former 100% de nos étudiants. Donc à l'INSA Lyon, on, est, voilà, on a à peu près, un peu plus de 5000 élèves ingénieurs sur 5 ans. Euh, donc former 100% de nos étudiants, toutes spécialités confondues sur les 5 années. Euh, pour qu'ils euh, bah, comprennent les enjeux de la transition socio-écologique et pour qu'ils développent une capacité à répondre à ces enjeux, en tout cas qui contribuent à aider les entreprises, aider les milieux socio-économiques à opérer leur propre transition. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, c'est de donner des capacités d'action à nos étudiants euh, basées sur une bonne compréhension de, des enjeux. Euh, euh, deuxième partie de la feuille de route qui est plus opérationnelle, qui a été votée quelques mois plus tard, début 2020 euh, on s'est donné des, des thématiques sur lesquelles on estime devoir former tous nos étudiants donc je vais les citer très rapidement euh, autour des. Un premier thème autour de, des limites planétaires et de, de l'anthropocène, climat, énergie ressources, les enjeux du vivant les leviers d'action associés à tous ces thèmes et puis un aspect aussi qui nous a semblé important de les amener à réfléchir sur les futurs possibles et souhaitables. Voilà les, les, les thématiques. Euh, par ailleurs, on, on, on veut décliner une approche programme, donc une démarche compétence et une approche programme. Euh, et puis, on se réfère à, dans plusieurs référentiels de compétences qui existent, on n'a pas redéveloppé notre propre euh, référentiel, encore qu'avec le Shift, il y, y en a une, une version. Euh, mais on se réfère aux, aux compétences de l'UNESCO et aux compétences de la CGE-CPU. Euh, et puis, un, un aspect très important dans notre feuille de route, on s'est donné euh, des objectifs quantitatifs dans les maquettes de formation. Donc ça, c'est vraiment Extrêmement important pour passer en phase de mise en œuvre opérationnelle. Donc, nous, notre objectif, c'est d'avoir 12 crédits dédiés aux enjeux des DRS dans les, dans les maquettes. Donc, sous forme d'enseignement. Alors, crédits dédiés, c'est des enseignements dédiés. On a, pour nous, c'est des enseignements transversaux, transdisciplinaires, privilégiant une approche systémique. C'est ce qu'on appelle enseignement dédié. Puis, il y a des enseignements des DRS dans les disciplines existantes. Et euh, à hauteur de 12 crédits également, donc total 24 crédits sur les 300 que dure la formation en 5 ans. Alors c'est à la fois peu et beaucoup, en relatif ça fait quand même moins de 10% au total de, de nos maquettes, mais quand il s'agit de dégager des espaces dans les maquettes pour mettre les 12 crédits dédiés, je peux vous dire que c'est quand même pas simple. Euh, D'autant qu'il y a d'autres évolutions de la formation sur le numérique, il y a des réductions de maquettes euh, globales, il y a des nouveaux bacheliers qui arrivent auxquels il faut s'adapter... Donc, ça conduit à des bouleversements importants de nos maquettes. Depuis, donc, depuis le vote de ces feuilles de route, on est passé en phase de mise en œuvre opérationnelle. Alors là, ce qui me semble vraiment important, c'est que, on, on a, tant bien que mal, on a réussi à se structurer et à avoir un certain nombre de moyens associés. Donc, quand je parle de structuration, bah, moi-même, je coordonne le chantier et je passe trois quarts de mon temps depuis deux ans sur ce chantier. Euh, depuis un an, je suis euh, aidé par une euh, chargée de projet qu'on a recrutée, qui travaille à 100% sur ce, sur ce chantier. Il euh, y a une équipe de pilotage restreinte, on se réunit toutes les semaines. Une équipe de pilotage élargie, on se réunit tous les mois, c'est une quarantaine de, de membres. Euh, des groupes de travail transversaux, thématiques, j'y reviendrai un petit peu. Des groupes de travail dans chaque département. Donc au total, ça mobilise entre 100 et 150 euh, collègues de manière quand même assez euh, soutenue. Euh, on a fait un inventaire de, de l'existant, euh, notamment avec le Shift. Euh, on a pu constater qu'effectivement, il y avait à la, à la fois pas mal d'initiatives, pas mal de choses, mais très dispersées. Et que donc on avait besoin de remettre un peu euh, du liant euh, dans, dans tout ce qui existait, puis de développer de nouvelles choses. Et la première étape qui nous a semblé indispensable, c'était de développer un socle commun. Donc notre comité de pilotage a euh, produit un socle commun, les grandes lignes d'un programme, des DRS, euh, que, à présent on, on commence à décliner dans le détail. Et euh, on a mobilisé des groupes de travail thématiques inter-département et centre, donc avec les sciences pour l'ingénieur, mais aussi les SHS, les humanités, pour euh, donner de la substance aux thématiques que j'évoquais tout à l'heure, climat, énergie, enfin anthropocène et limites planétaires d'abord climat, énergie, ressources, le vivant, les futurs possibles souhaitables. Donc maintenant, on dispose d'une base de contenu, de, de notions clés d'objectifs d'apprentissage d'études de cas, de ressources bibliographiques, de recensement d'enseignements qui existent déjà euh, donc à ce stade tous ces contenus ne sont pas encore des enseignements précis déclinés auprès des étudiants mais c'est plutôt une base de travail dans laquelle les enseignants pourront puiser pour construire leurs enseignements spécifiques euh, déclinés en fonction des années, des spécialités, etc. Donc là c'est vraiment le la substance donnée au socle commun, euh, et ça a été produit de manière extrêmement transversale. C'est un travail qui a été fait par des enseignants de toutes les, de toutes les filières, de toutes les spécialités. Euh, voilà, depuis, maintenant je dirais que depuis 2021, depuis, la, depuis un an, on a aussi de nouveaux enseignements qui ont été créés. Je pourrais en donner des exemples si vous le souhaitez. Euh, on a un enjeu qui est très fort de formation des enseignants. Et ce que je voudrais évoquer comme comme aspect qui me semble assez intéressant, qui, qui me semble marcher entre guillemets, c'est quand on arrive à mettre les enseignants en situation de travailler ensemble de manière interdisciplinaire pour créer des contenus, euh, pour créer de nouveaux enseignements. Et finalement, euh, ce qui ce qui marche, c'est la formation des enseignants entre pairs. Euh, ils ont, au départ, ils disent qu'ils n'ont pas trop de légitimité, qu'ils ne sont pas très à l'aise, qu'ils sortent de leur champ de, de confort, d'expertise, et puis on les met ensemble. Et finalement, il y a une expertise collective, euh, donc il y a une légitimité collective qui se, qui se crée, et les enseignants bah, se forment en même temps qu'ils créent les enseignements. Euh, donc c'est un processus itératif, ce n'est pas parfait du premier coup. Mais euh, il me semble que c'est la, euh, la meilleure façon d'avancer sur ces sujets-là. Par ailleurs, on a aussi euh, une équipe d'appui pédagogique qui, euh, pro qui propose des formations plutôt didactiques et pédagogiques, plutôt voilà. Pas sur les contenus en, en particulier, mais sur le, plutôt les modalités pédagogiques, la façon d'enseigner, des sujets qui sont par nature controversés, euh, des questions socialement vives, des savoirs qui ne sont encore pas trop stabilisés. Euh, donc il y a aussi cette dimension-là. Euh... Voilà et puis je voudrais juste pour conclure peut-être évoquer euh, euh, des aspects qui me semblent assez importants, euh, par exemple mettre dans le, le calendrier de l'année une journée dédiée à l'évolution de la formation, ça, ça nous a semblé important. Les enseignants trouvent qu'il manque de temps, il faut prioriser un peu ce chantier et une manière de, un peu symbolique de, de dire que c'est très important, ça a été pour nous de dire... Il y a une journée dans l'année où on enlève tous les enseignements, enfin, il n'y a pas d'enseignement, et donc les enseignants, les enseignants-chercheurs sont disponibles pour participer une journée complète à des ateliers, évolution de la formation, échange de bonnes pratiques, échange de retour d'expérience, formation sur des thématiques, etc. Dernière dimension, le volet partenarial. Alors il me semble extrêmement important d'être dans une dynamique de co-construction euh, en partageant avec d'autres établissements. Alors ça a été le cas au sein du groupe, mais plus largement avec d'autres établissements. C'est une dimension qui me semble vraiment intéressante. L'UVED a été citée, on est partie prenante d'un projet dont vous avez peut-être entendu parler, euh, Socle commun de connaissances et de compétences sur l'anthropocène, qui est un projet soutenu par le ministère, euh, qui va, enfin, dont l'objectif est de produire un socle de contenu à enseigner en licence, L1, L2, euh, tout, toute filière. Euh, petit à petit, on commence à regarder aussi la dimension internationale, Ça, donc, euh, par le biais de notre cher UNESCO, qui ne fait que démarrer. On voudrait initier des, des relations partenariales avec des établissements de pays du Sud, Afrique, Amérique latine, pour les premiers partenaires identifiés, euh, et ça nous semble important dans la mesure où les enjeux des DRS sont des enjeux qui sont très globaux, mais aussi très spécifiques en fonction des régions du monde. Et avoir un regard de pays d'Afrique ou de pays d'Amérique latine ou d'autres régions du monde est aussi une manière de comprendre les enjeux d'une autre façon. Euh, et en termes de partenariat, la dimension entreprise... Euh, est également très importante et on a commencé à initier un programme avec des entreprises qui nous accompagnent euh, avec du mécénat financier mais aussi du mécénat de, de compétences pour partager leurs réflexions, euh, leur vision euh, du côté entreprise sur leurs besoins, leur compréhension des enjeux, leurs stratégies euh, et leur, euh, leurs attentes vis-à-vis -vis de nos évolutions de la formation. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup pour, pour ce témoignage. Merci. Donc, D'une de, de, école d'ingénieurs très en pointe sur, sur ces sujets, on, on va passer à, à, à l'exemple de, de ce qui peut se faire dans une business school. Je sais pas si on a Madame Chantal Dardelet en, en visio. Bonjour. Bonjour. Je, en tout cas, de mon côté, je vous remercie beaucoup pour tout ce qui a déjà été dit. Donc, madame, euh, madame Nardelet, vous êtes directrice du, du Centre Égalité, euh, donc diversité et inclusion à, à l'ESSEC et, et directrice exécutive de la démarche de transition écologique et, et sociale de, de l'ESSEC. Les, de donc, euh, écoutez, on va, on va vous laisser exprimer un petit peu quelle est la, la stratégie de, de l'école dans, dans cette démarche, la stratégie d'une des school, donc, pour, pour mettre en œuvre ces, ces enjeux et puis les, bah, les, les facteurs de, de succès, effectivement, pour, pour créer ce futur... Euh, désirables dont nous venons de parler à l'instant avec les deux pré précédents euh, intervenants. Tout à fait. Merci de euh, donner la parole depuis Perpignan euh, et un autre colloque qui me permet euh, d'être avec vous euh, via la visio. Euh, je ne vais pas revenir sur le bon nombre de points qui ont déjà été euh, abordés précédemment et auxquels j'adhère complètement. Et comme l'INSA Lyon, elle sait qu'il y a eu, euh, j'allais dire, un enracinement d'assez longue date sur ces questions-là, souvent sur euh, un angle optionnel à une nouvelle étape à partir de 2018 chez nous, où c'est devenu finalement au cœur du réacteur, euh, quand a été lancée la démarche dite « Together » de transition écologique et sociale. Euh, comme pour l'INSA de Lyon, la volonté stratégique et politique a été de dire que désormais, c'est 100% des étudiants qui doivent être outillés pour être en capacité, euh, demain dans les organisations, euh, de faire évoluer euh, les pratiques pour une prise en compte de, de ces grands enjeux sociétaux euh, que sont des règlements climatiques, les limites planétaires… Euh, Lutte contre les inégalités, etc., etc. Donc il y a eu un changement de braquet et c'est intéressant de pouvoir capitaliser finalement sur un certain nombre d'éléments jusqu'alors à la marge et puis d'essayer de regarder comment on peut mettre ça au, au cœur du réacteur. Euh, D'accord pour dire que le, le, le vrai enjeu, c'est effectivement la formation, enfin l'enseignement, évidemment avec l'appui de la recherche, après euh, une étape par laquelle on est tous passés, de commencer par les campus, ce qui est déjà un vrai défi d'ailleurs hein, de se transformer soi-même, et c'est vrai que le vrai changement d'échelle d'impact dans nos organisations, c'est évidemment de, de passer au niveau des enseignements. Donc, premier élément, une nécessité de mettre au cœur de la stratégie, et donc avec des engagements forts, officiels, partagés par l'ensemble des parties prenantes, cet enjeu d'outiller 100% des étudiants, qui ne peut pas se faire si l'ensemble de la communauté ne se transforme pas, d'où les enjeux de formation d'enseignants, pas si simples d'ailleurs, qui ont été évoqués précédemment, et les enjeux évidemment aussi de transformation de l'ensemble des staffs, des, des services, etc., une fois la volonté euh, politique euh, établie, euh, on arrive assez vite à la question du comment, et chez nous ça s'est fait autour de 3-4 trois, trois, grands axes. Le premier, ça a été de revoir tout ce qu'on appelle les fondamentaux, le tronc commun, on va dire, c'est-à-dire par définition euh, ce par quoi passe l'ensemble des étudiants, et donc de rendre obligatoire un certain nombre de formations, euh, minimum 20 heures sur le climat, idem sur la biodiversité, idem sur un certain nombre de sujets, y compris, alors nous on aime bien tenir à la fois euh, des enjeux environnementaux et sociaux, parce que la question des modèles économiques des organisations, ce n'est pas rien, la question, on va utiliser les gros mots, mais de partage de richesses richesse, ou tous ces éléments-là ne, euh, ne peuvent pas être évacués aujourd'hui, pas à la place des enjeux environnementaux, mais en parallèle. Donc toutes ces questions-là ont été vues dans un premier temps par la transformation euh, donc des fondamentaux. Euh, un certain nombre de nouveaux cours dédiés ont aussi été, euh, j'allais dire, proposés à l'ensemble de la communauté, cours dédiés obligatoires, pas tant proposés, mais en tout cas exigés, et j'entends aussi, je me reconnais alors parfaitement dans la nécessité de bouger un petit peu les lignes, rajouter les cours veut dire essayer d'en supprimer certains, et c'est quand même une guerre d'empoigne absolument effroyable que de réussir à concilier tout ça. En tout cas, c'est un des enjeux majeurs. Autre élément, ajouter de nouvelles formations. On a vu arriver des nouvelles chaires, et de, qui dit chaire dit embarquer les organisations, les entreprises, hein, ça a déjà été dit aussi. Euh, Cher du bien commun, parce que c'est quand même quelque chose qui est en filigrane de toutes nos réflexions et de toutes nos actions sur la transition. Donc, une chère alliant philo et, et management sur le bien commun, une chère talent de la transition écologique. Là, on est plus sur des dimensions euh, techniques, euh, chère d'économie circulaire, et on voit bien aussi tous ces enjeux-là. Euh, aussi des nouvelles formations, y compris BAT BAC plus zéro, puisqu'on euh, se rend compte. Donc chez nous, ça s'appelle le Bachelor act, act, comme agir et construire les transitions, euh, parce qu'on voit aussi le la perplexité de bon nombre de lycéens, terminales face au choix, et notamment pour ceux qui ont déjà, et ils sont de plus en plus nombreux, une certaine conscience, voire au-delà de la conscience, même une inquiétude sur ces sujets, et je pense qu'il faut évidemment les entendre. Autre, autre axe sur lequel on a travaillé, c'est de construire évidemment à côté tout ce qui existe déjà, mais potentiellement de nouveaux outils, donc s'emparer des outils existants, et merci au Shift, et à tout ce qui a été rappelé tout à l'heure comme plateforme où on peut aller… Euh, s'inspirer éviter de réinventer euh, la roue et de s'appuyer donc sur les bons outils euh, qui sont développés potentiellement en en inventant d'autres et en les mettant également à disposition du collectif je pense notamment à parler des fresques tout à l'heure elles sont nombreuses elles sont super en fait, les de biodiversité euh, construction quand on quand il s'agit de faire évoluer aussi nos campus de notre côté on a inventé la fresque de la de la diversité cette fois ci donc sur les dimensions aussi humaines dont je rappelais que pour nous elle est importante de les embarquer simultanément donc ça, c'est pour le, le, le comment. Peut-être pour partager euh, un dernier point, au lieu de difficultés, parce que moins qu'on puisse dire, c'est que rien n'est immédiat. Je pense qu'on affronte euh, un vrai enjeu de changement de culture à bien des égards dans nos organisations. Et qui dit changement de culture, dit forcément euh, résistance, et dit beaucoup d'éléments. Chez nous, par exemple, euh, euh, l'école, les sexes a, a beaucoup été... Euh, Dire construite sur l'école de la liberté où les étudiants choisissent leurs cours, bah aujourd'hui il s'agit juste de dire que vous allez choisir un petit peu moins et par contre on va vous imposer un peu plus de cours communs et rien que ça c'est déjà une révolution par exemple. Alors après euh, sur les changements de pratiques professionnelles et, et mis d'une autre dimension, bon, ce, cet enjeu de changement de culture je trouve qu'il est assez fort et nul n'étant prophète en son pays c'est pas mal aussi de pouvoir dans le collectif ou dans les, les partenaires trouver des bons acteurs pour accompagner cette dimension-là. Une autre dimension euh, ou en tout cas un enjeu majeur et pas tout à fait simple, c'est la question de l'ancrage territorial. En gros, les, les, les années précédentes, la, dix, la dernière décennie, euh, euh, avant que l'on démarque cette, euh, ce changement d'échelle sur la transition, c'était la question de l'internationalisation des écoles, donc la, la création pour nous d'un campus à Singapour, à Rabat et autres, école-monde aux racines françaises, très bien, et aujourd'hui il s'agit juste de regarder le bilan carbone de tout ça et de regarder comment on peut bien sûr garder l'ouverture sur le monde et c'est important que les décideurs et cette conscience évidemment d'un fonctionnement de fait mondialisé, mais tout en conciliant ça avec un vrai enjeu d'ancrage territorial. De notre côté, on se réjouit d'avoir pu renforcer aussi les, les liens par exemple avec siwa euh, Université et avec l'ensemble de l'écosystème local. Euh, c'est vrai de l'université, mais c'est vrai de l'ensemble des acteurs du territoire. Je trouve que cet enjeu d'ancrage territorial, c'est un, un vrai sujet qui est intéressant à plein plein euh, d'égards. Autre euh, grande question, c'est la pédagogie, qui est beaucoup re-questionnée. Vous avez fait allusion qu'en plus de la transition, vous avez parlé au, du projet Fortest, auquel euh, j'ai eu la chance de contribuer, c'était d'une richesse euh, très, très importante. J'aime beaucoup l'idée de la pédagogie tête-corps-coeur, qu'il qui, qu faut, je pense, aujourd'hui euh, diffuser le plus largement, même si ça nécessite beaucoup, beaucoup d'énergie, mais qui est de dire que pour réussir la transition, bien sûr qu'il faut acquérir des connaissances, on l'a dit, Également les compétences, et j'ai beaucoup aimé aussi le schéma qui a été rappelé tout à l'heure. Et ça veut dire que tout ne se passe pas en amphi, il y a aussi des choses qui vont se passer concrètement sur le terrain, dans la rencontre, dans le passage à l'action, dans la prise de conscience aussi émotionnelle, j'allais dire, de ce qui nous attend. Enfin, il faut faire peu de tous ces leviers-là. Et donc, je trouve que les enjeux de pédagogie à faire évoluer sont également intéressants. Tout ça ayant comme objectif, malgré tout, de rendre le futur désirable, ce qui n'est pas rien non plus, puisque par moments, euh, voilà, on a, les voies de passage sont quand même un petit peu subtiles. Et dernière chose sur laquelle il faut vraiment qu'on change aussi, je pense, tous collectivement braquer, ça a rapidement été évoqué, c'est la question de la formation continue, parce que c'est une bonne chose, bien sûr, que doutiller euh, les nouveaux venus demain euh, dans les organisations, euh, quid de tous ceux qui aujourd'hui sont aux manettes, comment on les aide à lever la tête du guidon pour aujourd'hui euh, enclencher justement de nouvelles pratiques Je pense que c'est un défi énorme. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment, mais euh, euh, je, je me réjouis aussi d'entendre et de, et de euh, euh, tirer parti, j'allais dire, ou d'aspirer et de l'aspiration aussi de tout ce qui sera dit par les autres intervenants. Et merci encore d'avoir accepté que je sois avec vous à distance. Merci beaucoup, Chantal. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va déplacer un petit peu le curseur. On va aller vers du côté des universités, à la fois pour, pour traiter, pour voir comment cet enjeu majeur de, de, de, de formation est, est, est mis en œuvre et puis aussi aborder aussi, on reviendra avec les précédents intervenants aussi sur cette question plus tard lors de questions, mais sur la, sur la problématique de la recherche. Donc à la fois, euh, donc, euh, quelles sont, euh, quelles sont les, les, les, les démarches qui sont mises en œuvre pour mettre à niveau notre offre de formation dans, dans des universités qui sont de taille parfois importante et puis comment, euh, comment on fait avancer la recherche à la fois dans les démarches 1.5 mais aussi dans, dans les sujets de recherche. Alors, on on va commencer avec vous, David Sossia. Vous êtes euh, donc une grande université, Sorbonne Université. Donc euh, l'enjeu, on va le voir, il est, il est assez complexe. Conseiller pour la, la présidence donc, de Sorbonne-U sur le développement durable et la transition environnementale. Vous avez par ailleurs une sensibilité particulière à, à ces sujets-là, puisque vous êtes maître de conférence à l'Institut d'écologie et de sciences de l'environnement à Paris, et vos recherches portent sur les impacts de polluants, notamment sur les perturbateurs endocriniens sur les, les organismes dans les écosystèmes terrestres. Et puis vous êtes aussi responsable du master éco-physiologie et éco Donc vous allez peut-être aussi pouvoir nous parler de, du lien formation-recherche sur ces sujets, qui est, qui, qui, qui est évident, et donc... Euh, euh, on vous laisse la parole pour ce, ce témoignage de, de Sorbonne Université. Ouais, ça, oui, ça fonctionne. Euh, bah, écoutez, merci beaucoup pour cette invitation et puis pour nous donner l'opportunité effectivement de témoigner ce qu'on fait à Sorbonne Université. Donc effectivement, c'est une grande université, donc c'est un challenge globalement en fait, donc je suis sous la, sous la direction d'un vice-président développement durable, gestion du patrimoine, je travaille en interaction avec tous les vice-présidents et aussi j'ai la chance de travailler avec des vice-doyens et vice-doyennes dans nos trois facultés, faculté des lettres, faculté de médecine et faculté de sciences et ingénierie qui sont aussi, aussi extrêmement investis sur ces questions. À Sorbonne Université, en fait, on a déjà commencé à travailler ces questions-là. Le, le bilan du plan d'action 2018-2021 que nous avons pu faire nous a montré qu'il fallait amplifier le mouvement, fallait en aller encore plus loin. Euh, et notamment, une de nos préoccupations, c'était qu'on a quand même pas mal de personnes qui sont très mobilisées à l'université. Et en fait, il faut euh, bien évidemment parler des enseignants-chercheurs, des administratifs, mais aussi de tous les personnels techniques et les étudiants puisque les, les groupes étudiants sont extrêmement actifs et demandeurs sur ces questions-là. Et donc, pour structurer notre démarche à Sorbonne Université, nous avons bien sûr voulu nous inscrire dans la démarche des DRS. Donc, c'est un peu notre plan de bataille pour ce nouveau plan d'action. Donc, globalement, pour décrire quest ce que nous faisons actuellement, bah j'ai envie de reprendre les cinq grands chapitres du DDRS. Euh, en termes de gouvernance et de stratégie, bah, on essaie de mettre un peu de cohérence euh, et d'essayer de finalement de montrer un peu un schéma directeur euh, de ce qui peut être déployé dans les différents secteurs de l'université. Euh, il y a beaucoup d'initiatives, mais effectivement, il n'y avait pas forcément de plan d'action qui regroupait un peu toutes ces initiatives. Donc on essaie de, de, de, de un peu uniformiser tous ces aspects. En termes de gouvernance, on travaille beaucoup, bien évidemment, sur la, la co-création d'un conseil de développement durable. Donc créer une sorte de nouvelle entité, au même titre qu'un conseil d'administration, qu'un conseil de recherche ou d'enseignement, on aimerait avoir un conseil du développement durable qui permet un peu de, de traiter ce, ce type de demande. Euh, et Globalement, ensuite en termes de stratégie, on veut absolument développer encore mieux la communication, la diffusion de l'information de ce qui est fait, donc soit en interne, soit en externe. Ça, c'était un des points critiques que nous avons pu remarquer par rapport au précédent plan d'action, c'est qu'il y avait des actions mais qui n'étaient pas forcément diffusées, communiquées. Et donc ça, on a travaillé beaucoup sur cet aspect-là depuis les six derniers mois. Sur la partie enseignement, bah oui, c'est un gros morceau. Forcément, je rejoins mes collègues. Euh, C'est pas évident de, de, de convaincre tous les collègues. Alors il y a des initiatives, hein. il y a bien évidemment dans toutes les facultés, on a des enseignements déjà mis en place. Nous avons aussi un institut de la transition environnementale qui est un institut qui, qui a été créé au sein de l'Alliance Sorbonne Université, donc qui implique aussi par exemple le Muséum d'Histoire Naturelle ou l'UTC de Compiègne, et qui a mis en place un certain nombre d'enseignements que nous essayons maintenant de déployer un petit peu partout, donc développer finalement un socle de connaissances et de compétences communs pour toutes les formations. Mais oui, effectivement, c'est compliqué. Je n'aurai pas le même discours et mes vice-doyens n'ont pas les mêmes difficultés lorsqu'il s'agit de parler avec les collègues de l'histoire de l'art versus ceux qui font par exemple master biodiversité. Donc c'est effectivement des challenges très très compliqués. Sur l'aspect formation-enseignement, on a bien évidemment aussi une ligne d'attaque sur ce qui est la formation continue forte demande de l'extérieur, donc les entreprises nous sollicitent beaucoup, sont aussi en attente de ce type de formation, les services publics aussi, hein, la mairie de Paris par exemple nous avait manifesté un intérêt sur ce type de questions et on a aussi bien évidemment euh, la formation des personnels euh, et d'ailleurs de tous les personnels hein, puisque globalement il y a quand même une forte demande sociétale et on voit très bien que nos collègues hein, quel que soit le, le niveau, le corps sont extrêmement demandeurs sur ce type de questions. Sur la partie recherche, globalement, notre stratégie se développe sur deux axes. C'est déjà promouvoir la recherche sur ces thématiques-là. Donc ça, évidemment, on essaye d'appuyer toutes les recherches en interne qui sont faites sur ces thématiques-là, mais on essaye aussi de développer des réseaux, donc travailler à l'inscription de notre université dans des réseaux de collaboration, dans des partenariats stratégiques. Donc il y a beaucoup de travail de coopération pour essayer de trouver des partenaires sur des thématiques clés. Et puis on a aussi une stratégie bien évidemment d'accompagnement de nos laboratoires, des marches 1.5 comme beaucoup de laboratoires mais aussi avec l'idée pourquoi pas aussi de le déployer à d'autres structures donc on discute beaucoup avec le GDR 1.5, il s'avère qu'en ce moment j'ai une des représentantes du GDR 1.5 dans mon laboratoire et donc on est en train de parler de pourquoi euh, pas... excusez-moi, euh, euh, 1.5, je ne sais pas si tout le monde sait bien ce que c'est euh, la démarche, parce que c'est vrai que je l'ai lancée comme ça, euh, peut-être juste en deux mots, si vous pouvez dire en quoi ça consiste. Parce que... Alors en deux mots, c'est euh, une initiative donc, qui a été euh, donc GDR pour groupe de recherche, une initiative qui a été créée par des, des chercheurs, afin de permettre le calcul de chaque laboratoire de leur impact carbone. Donc c'est une initiative déconnectée de euh, le bilan ADEME que chaque établissement doit déposer. C'est en fait une, plutôt une démarche individuelle, laboratoire par laboratoire, qui prend bien sûr en compte des critères qu'on doit euh, bien évidemment mettre dans le BGES, mais qui prennent aussi d'autres critères plus spécifiques, plus fins euh, à l'échelle d'un laboratoire et qui permet à un laboratoire de dire voilà, « voilà, votre impact carbone par personne ». Donc c'est extrêmement intéressant parce que cette démarche-là permet aussi de travailler sur la, les bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'au-delà de, du, du calcul carbone pur, on est aussi en capacité de dire bah voilà, vous avez des problèmes de consommation de certains types d'appareils, euh, votre gestion de, de, voilà, électrique euh, peut être améliorée. Donc on peut aussi travailler avec les laboratoires sur ce genre d'aspect. Et ça nous paraît extrêmement important parce qu'une des problématiques qu'on entend souvent dans notre université, j'en discute souvent avec le directeur du patrimoine, c'est, euh, bah oui, mais vous êtes gentil, nous demander de faire des efforts, mais euh, pensez déjà à peut-être réisoler les bâtiments, euh, à faire en sorte qu'on consomme moins d'électricité, déjà en travaillant sur le bâtimentaire, mais il n'y a pas que le bâtimentaire sur lequel on peut agir, il y a aussi les initiatives personnelles, euh, voilà, on est des usagers, comme des éco-citoyens, et donc le GDR 1.5 peut beaucoup aider à ça. Donc on essaye d'accompagner cette démarche et justement une des, une des choses sur lesquelles on peut jouer c'est d'articuler administration et les, les collègues qui font du GDA 1.5 parce qu'il faut un, un certain nombre d'indicateurs pour justement alimenter ce, ce calcul et parfois c'est pas évident pour eux de savoir à quelle porte taper pour récupérer les indicateurs. La partie environnement donc, qui comporte à la fois tout ce qui est bâtimentaire... Euh, donc, bien évidemment, euh, qui concerne tous les établissements, plan tertiaire, plan de relance, plan de résilience. Donc, on travaille forcément ce genre d'aspect, euh, mais on travaille aussi sur la partie qualité de vie, donc aménagement de nos campus, les aspects biodiversité, euh, qualité de vie aussi euh, au sens nutrition. Donc, on travaille beaucoup avec le Crous aussi sur ce genre de questions. Et puis sur le cinquième et dernier chapitre du DRS, on a bien évidemment des actions en termes de, au niveau social qu'on a étendues aussi à l'aspect culturel et à l'aspect santé. Donc on a essayé d'étendre pour inclure tout ce qui est par exemple risques psychosociaux, qualité de vie au travail... Et puis sur l'ancrage territorial on a une perception très étendue de l'aide du territoire puisque nous sommes à la fois en Ile-de-France mais aussi sur trois régions en France puisque nous avons des stations biologiques en Bretagne, côté Bagnoules et Villefranche et nous avons aussi ben, forcément des interactions nationales et internationales donc pour nous le territoire est très large. Et donc on essaie de développer des, des, des, des interactions et d'avoir un ancrage le plus large possible. Et donc c'est pour ça qu'on participe à tout un tas de, de, de, de projets. Donc UVED, on vient d'en parler, l'Université virtuelle de, de, de, du développement durable, mais aussi à la rue tout un, un tas d'associations de, de, de, qui, sont, qui sont dans la démarche effectivement développement durable, transition environnementale ou DDRS. Merci beaucoup. Donc vous euh, voyez que même dans une grande université avec plus de 55 000 étudiants, on peut on peut se lancer dans, dans, dans ce type de démarche. Mais vous avez bien bien montré que les difficultés que ça pouvait comporter. Je, je vous propose maintenant de... Euh, de continuer à découvrir ce qui s'est passé à, à l'université de Rouen Normandie avec euh, le témoignage de, de Fabien toumir qui va aussi nous permettre de voir un peu le regard euh, de qu'est-ce que peut faire euh, une direction d'établissement, une direction générale des services puisque Fabien Toumire est est responsable de la mission euh, des DRS qui est constituée de huit personnes et qui est, euh, qui est rattachée à la, à la Direction Générale des Services de l'Université de normandie donc pour montrer que là, il y a euh, le, ce que vous pouvez faire aussi, vous, en tant que DGS, pour accompagner ce, ce type de mission. Donc, euh, Fabien, tu as travaillé depuis longtemps sur ces sujets. Tu accompagnes les politiques publiques depuis plus de 25 ans, dans le privé et dans le public, sur tout ce qui est stratégie RSE des entreprises et des organismes publics. Tu es en poste à Rouen depuis 2011. Tu as été recruté pour notamment, je me souviens, mettre en place le plan vert à l'époque. C'était déjà assez, assez précurseur. Et puis, et puis et depuis, depuis quelques années, donc responsable de, de, la mission, de la mission des DRS de l'établissement. Il faut aussi noter que tu es cofondateur et administrateur du CIRS, l'association des responsables de développement durable de, de l'ESR, dont on a parlé un petit peu hier. Donc moi, ce que euh, bah, J'ai envie que tu, tu nous racontes un peu bah, comment ça s'est mis en œuvre, à la fois sur la, la question de la formation, mais aussi sur la question de la recherche. Benoît hein, Lénial hier a, a montré que, que dans l'établissement, il y avait notamment la question de la, la cartographie euh, recherche. Donc ça, ça c'est intéressant. Mais un panorama global voilà, sur, sur ces enjeux-là. Merci. Merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. donc Effectivement, Fabien Toumier, je, je travaille depuis 11 ans à l'université de Rouen-Normandie. Euh, établissement de 35 000 étudiants, 39 euh, laboratoires, euh, 2 500-2 600 personnel. Voilà pour que vous puissiez voir un peu l'échelle. La, la, euh, labellisé des DRS depuis septembre 2020. Et euh, voilà. La, moi, je suis à la tête d'un service de, alors d'un service maintenant, c'est plus une mission, et de 9 personnes. Alors, je, je tiens à le préciser parce que c'est quand même assez exceptionnel et plutôt exotique. Euh, et je vous expliquerai peut-être un petit peu tout à l'heure voilà, la constitution de l'équipe et pourquoi on a pu embrasser un peu de façon un peu systémique euh, et la recherche et la vie de campus et l'enseignement il faut des ressources, il faut du monde Voilà, avec 9 personnes on commence à pouvoir faire des choses euh, sur l'aspect Gouvernance, parce que c'est extrêmement important. Euh, vous avez eu l'occasion d'avoir Benoît Lignel hier, notre vice-président au développement durable, qui vous a expliqué la, la stratégie alors en cours et à venir de, de l'université. Donc, ça, je ne vais pas forcément y revenir en détail. Euh, donc, on a un, un vice-président développement durable alors depuis 2009. Euh, une direction générale adjointe en charge euh, de la recherche, de l'entrepreneuriat, des réseaux, des partenariats et du DDRS. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on a une prise directe avec le monde de la recherche que j'évoquerai tout à l'heure et avec les, les unités de recherche. Et puis euh, on a un réseau d'une centaine de référents DDRS euh, répartis euh, ces référents. trois. Euh, trois réseaux, trois sous-réseaux, euh, recherche et, et développement durable, enseignement et développement durable, et vite campus et développement durable. Alors vite campus, on n'a pas trouvé de terme meilleur que ça. Vous l'avez compris, c'est tout ce qui est lié à la mobilité, les déchets, l'énergie, euh, la qualité de vie au travail, la biodiversité, comme ça a été évoqué, tous les sujets qui ne sont pas enseignement et recherche. Donc ça, on a ces trois réseaux qui représentent une centaine de référents des DRS, c'est extrêmement important parce que c'est eux qui nous permettent d'avoir des remontées du terrain. C'est eux qui ont l'expertise d'usage des bâtiments. C'est grâce à eux qu'on sait ce qui se passe concrètement sur nos campus. Des anomalies sur la gestion des déchets, etc. qui nous sont remontées. Et puis après, nous on travaille avec les différentes directions concernées pour essayer de remédier à ces, à ces soucis. Euh on a également, euh, c'est tout nouveau et c'est quand même important, la mobilisation des étudiants, euh, pour les universités particulièrement. Peut-être pour les écoles, c'est peut-être un petit peu plus facile parce que le lien de proximité se fait un peu plus facilement avec les étudiants. Avec 35 000 étudiants répartis sur 6 campus géographiques, c'est compliqué d'avoir de les mobiliser, d'avoir un lien fort sur ces questions-là. Pourtant, on doit le faire, mais c'est quand même assez compliqué. On a euh, modifié les statuts de l'université pour pouvoir se constituer de deux chargés de mission auprès de la vice-présidence étudiante. Et en l'occurrence, euh, deux chargés de mission qui sont euh, l'un consacré au euh, santé-bien-être euh, et l'autre au DDRS justement. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que nous on a comme ça un, un, un référent, une référente en l'occurrence, euh, qui est cette chargée de mission développement durable qui elle après fait le lien avec les associations étudiantes. Alors sur la partie enseignement, je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit, je partage complètement tout ce qui a, tout ce qui a été dit sur la complexité de, de, de mettre en place ces, euh, ces socles communs, ces modules. Nous, on est parti sur un module en L1, alors en L1 avec des cohortes d'étudiants qui sont extrêmement importantes, euh, euh, des promotions d'étudiants qui sont extrêmement importantes, 10 heures, de façon tout à fait modeste, 10 heures sur les enjeux de transition socio-écologique, biodiversité, changement climatique, euh, limite planétaire, finitude des ressources, euh, euh, énergie. Et puis, euh, les, ce qu'on appelle maladroitement, mais on n'a pas trouvé là non plus d'autres termes, les modèles alternatifs économiques. On va parler de l'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire, l'économie participative. Donc, 10 heures, encore une fois, de façon très modeste, et, et effectivement, c'est compliqué, pour ne pas dire très compliqué. Ça fait un an et demi qu'on y est. La particularité de ce module, c'est qu'au mois de septembre, il sera obligatoire pour tous les L1. Donc inscrit dans les maquettes, dans une UE transversale, hein, euh, voilà, 10 heures, un crédit ECTS, un seul. Et c'est extrêmement complexe, il y a beaucoup de coefficients de frottement. Le DDRS à l'université, tant que vous posez des ruches et que vous achetez des vélos à assistance électrique et que vous changez trois LED, vous embêtez personne et tout le monde vous applaudit des deux mains. C'est assez facile, c'est le cas dans beaucoup d'universités, d'écoles. Voilà, bon, Alors on a posé des ruches, on a changé des LED, on a... Pas encore acheté les vélos à assistance électrique, mais on y travaille. Euh, par contre, quand vous vous attaquez à l'enseignement, et à la recherche, voilà, là, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est le cas avec ce module euh, de L1, mais voilà, qui sera mis en œuvre au mois de septembre. Alors, évidemment, il faut des ressources. On ne peut pas euh, dire, euh, voilà, il faut euh, enseigner les enjeux de transition, euh, la biodiversité, le changement climatique, l'énergie, mais on ne peut pas éluder la question des ressources. Il faut des animateurs de ces cours-là. Il faut des enseignants pour faire ces cours-là. Et là, je vais rejoindre complètement ce qui a été dit, ils ne se sentent pas forcément légitimes. Parler deux heures de biodiversité à dl 1 bah, ça peut être compliqué pour un chimiste, pour un physicien, pour un linguiste. Ça peut être extrêmement compliqué, voire anxiogène. On, on a eu le cas hein, vraiment d'enseignants de, de, qui faisaient partie de ce groupe de travail, de constitution, de, de, de réalisation de ce, ce module, qui ont dit « mais moi je ne suis absolument pas légitime, J'y connais rien, je ne sais même pas finalement ce que c'est que la biodiversité, quels sont les grands enjeux ». Et donc je ne me vois pas être devant euh, 500 étudiants et leur expliquer ce qu'est la biodiversité. Donc ça, c'est quand même pas à sous-estimer parce que la question de la formation de nos enseignants, bah, elle est prépondérante. Donc ce qu'on a imaginé, qui euh, alors il y, a, il y a quelques semaines, on a eu la réponse, le, on a eu un projet lauréat de création d'un centre de ressources pédagogiques donc, qui sera cofinancé par la métropole de Rouen, qui là aussi a un intérêt, donc ça, ça rejoint aussi... Bah, l'intérêt des territoires de former leurs citoyens, de former aussi, euh, on l'a évoqué dans le cadre de la formation continue, le cadre, les cadres des entreprises, euh, les salariés des entreprises. Donc un centre de ressources pédagogiques dédié aux enjeux euh, des DRS, dédié aux enjeux de transition, avec évidemment la cible principale, ce qu'on a, évo... qu a vendu, c'est pour les étudiants, mais en fin de compte, euh, ce sera aussi pour les enseignants-chercheurs à qui on doit fournir des outils pour qu'ils s'auto-forment. Euh, pour l'instant, je ne crois pas trop c'est vraiment mon, mon point de vue personnel, hein, euh, qui est issu de mon expérience, mais je ne crois pas trop euh, que les, les plans de formation des personnels vont être sollicités énormément par nos enseignants-chercheurs. J'y crois pas trop. Euh, ils n'ont pas le temps, ils ont des services qui sont énormes, qui vont bien au-delà du service de, des 196 heures, donc ils n'ont pas le temps de se former. Ils n'ont peut-être pas forcément l'envie, je ne sais pas. Ça, je sais pas. On, a, on a des appétences pour ces questions-là, mais ils n'en ont clairement pas le temps. Donc ce, ce centre de ressources pédagogiques bah, sera, euh, voilà, leur sera dédié avec une entrée disciplinaire. Je suis prof en droit international, et bien je vais trouver des références bibliographiques, webographiques, des documentaires, des, des articles scientifiques, des articles de vulgarisation, pour qu'ils s'auto-forment et qu'on fasse un lien très fort, on l'a constaté dans l'année d'expérimentation du module, ils ont besoin quand même qu'on rattache très vite la discipline d'origine. Euh, parler de biodiversité à un linguiste... Euh, ça va être compliqué hein, si, si on fait juste euh, voilà, euh, 10 heures ou 20 heures ou même 30 heures sur la biodiversité mais qui est complètement hors sol de la discipline d'origine, ça va quand même être compliqué d'emmener et les étudiants et les enseignants. Donc voilà, il y a ce, cette espèce de, de, fin, ce, ce centre de ressources pédagogiques qui va être mis en œuvre là, dans l'année les, dans les, dans à venir. Euh, on a aussi intégré à notre plan de formation, je l'évoquais tout à l'heure, plan de formation des personnels, on a euh, intégré six nouvelles formations dédiées aux enjeux de transition. Donc on s'est inspiré de ce qu'il y avait dans le module, mais on le décline sur une journée par thème. Donc pour le thème de la biodiversité, ce sera une journée de formation pour nos agents, et donc nos enseignants, s'ils le souhaitent, hein, évidemment, il est ouvert ce plan de formation des personnels. Et donc une journée sur la biodiversité, une journée sur le changement climatique, sur l'énergie, fini, la finitude des ressources, les modèles économiques, les, nouveaux, les modèles alternatifs. Et puis on offre la possibilité, on l'a évoqué tout à l'heure, de devenir animateur de la fresque du climat. Ça c'est dans le plan de formation des personnels. Côté recherche, euh, on a aussi lancé euh, un dispositif sur cinq laboratoires, à titre euh, bah, expérimental, mais en tout cas, bon, ils réalisent leur BGS, leur, alors, leur bilan des émissions de gaz à effet de serre, avec la méthodologie euh, euh, du collectif euh, Labo 1.5. Euh, alors, c'est <coughs> facilité par les outils du Labo 1.5, mais ce n'est quand même pas un exercice super facile. Et ce n'est pas un exercice super facile aussi dans le sens où ça sollicite beaucoup nos services. C'est-à-dire qu'on est amené à se poser des questions qu'on ne se posait pas avant. L'international, le bilan carbone de l'international. Bah, il faut aller questionner notre système d'information pour savoir qui va où, quand, euh, à combien. Est-ce que c'était un avion, il a fait des escales ou il n'a pas fait d'escales Je vous laisse imaginer ce que ça représente de solliciter notre système d'information pour répondre à ces questions-là. Sauf que si on n'y répond pas, notre bilan carbone, bah, il, on, fait, on fait abstraction d'un grand pan du, du bilan carbone. Idem pour les achats. Les achats pour certains laboratoires, alors évidemment, euh, entre les SHS, euh, la physique, euh, bah, on a des, des équipements qui sont radicalement différents, qui ne sont pas du, du, du même ordre de prix, euh, d'impact environnemental à la fabrication, évidemment. Euh, mais ceci étant, euh, cette question des achats bah, va euh, considérablement impacter le travail aussi de nos DAF, de nos services d'achat public, parce qu'on leur pose des questions qu'on ne leur posait absolument pas avant. Idem pour les consommations d'énergie. Euh, on a la chance, nous, d'avoir un économe de flux. Donc, il peut tenter de répondre, mais on est à l'échelle du laboratoire. Savoir combien de kilowattheures par mètre carré pour ce laboratoire-là, à moins d'avoir un compteur dans chaque laboratoire, ce que nous n'avons pas, eh ben, il faut faire des ratios, il faut faire des calculs, et ça, c'est du temps. C'est du temps que, bah, voilà. Alors, quand on a un économe de flux, bah, euh, alors, il, a, il a aussi sa mission, mais ça, c'est des missions qui viennent s'ajouter. Et ça, ça impacte forcément le pilotage de nos établissements. C'est du temps et des ressources à dédier à ces questions-là. Euh, la cartographie, Valérie en parlait, la cartographie des projets de recherche, c'est extrêmement intéressant. Euh, alors comme on est labellisé DDRS depuis septembre 2020, on est amené euh, voilà, à se poser des questions, à se faire un peu violent sur des variables qu'on ne comprend pas toujours, mais on essaie de les traduire. Sur cet aspect recherche, globalement, euh, ce qui nous est demandé, ce qui, nous, collectivement, enseignement supérieur, c'est comment on contribue aux objectifs de développement durable de l'ONU. Ça, c nos tutelles vont nous le demander dans les, dans les années à venir, tout le temps, systématiquement, on le voit bien dans les ANR, on le voit bien dans les appels à projets. Comment vous contribuez, comment votre recherche contribue aux ODD Alors, une fois qu'on pose cette question-là, vous connaissez les ODD, hein, les 17 ODD, plein de couleurs. Alors, quand on s'arrête au titre, c'est assez facile de mettre à peu près tous les projets de recherche dans tous les ODD, c'est assez facile. Quand on s'intéresse aux sous-objectifs des ODD, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plein de, ch de champs qui n'apparaissent pas dans les ODD. La culture est absente des ODD, si ce n'est au, au sens de la protection du patrimoine culturel. Euh, le nucléaire, l'hydrogène, les agrocarburants ne sont pas dans les ODD. Dans vos établissements, il y a des pans de recherche entiers sur ces questions-là. Est-ce que c'est DD compatible ou pas DD compatible Je vous laisse imaginer le discours entre chercheurs sur le nucléaire. Est-ce que c'est DD ou pas on a fait ce, ce petit jeu, euh, voilà, <coughs> au bout de trois minutes, c'est parti euh, complètement. Comment osez-vous mettre le nucléaire dans, le, dans les ODD bah, C'est des enjeux énergétiques. Les physiciens qui travaillent sur le nucléaire disent, mais euh, sans nucléaire, comment vous allez faire, etc. Enfin, je vous laisse imaginer le, la discussion. Donc, c'est des sujets qui s'imposent à nos établissements, qui sont posés de par, parfois, parfois de façon un peu simpliste, voire naïve. Est-ce que votre recherche est DD compatible bah, euh, voilà, alors nous on essuie les plates de façon très humble, hein. moi je, je vous remercie de nous pouvoir nous faire témoigner, mais c'est de façon très humble, hein. c'est tout sauf simple. Euh, tout sauf simple parce qu'il y, y a des méthodologies à développer, euh, euh, mettre tous les projets de recherche, alors est-ce qu'on part du projet de recherche, est-ce qu'on part de la publication Et auquel cas là c'est pas le même système d'information qu'il faut solliciter, les projets de recherche, alors j'ai la chance moi d'avoir un chercheur dans mon service qui examine tous les projets de recherche en anglais, alors en, en physique, en médecine. Là, vous voyagez, hein, c'est exotique, hein, les, les, les projets de recherche en anglais, en médecine, sur les pathologies cardiovasculaires. Est-ce que c'est DD ou pas Alors là, vous mettez ça dans le, je sais plus, le 3, santé, bien-être, vous êtes à peu près tranquille. Euh, oui, sauf que quand vous regardez l'ODD le, le, le, euh, santé, bien-être, mais il n'y a pas les cancers, il n'y a pas les maladies cardiovasculaires. Il y a le paludisme, il y a le choléra, il y a le sida, y a... voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Comment on peut restructurer, recréer des mots-clés qui correspondent, nous, à, no à, no à notre établissement. Et c'est peut-être un peu le, le, la conclusion que, que je tirerais, mais pour notre établissement, c'est que, dans le cadre de notre candidature et notre obtention du label des DRS, obtenir le label, alors, c'est pas super simple, il hein, faut y passer un peu de temps, mais l'intérêt, c'est de, de le conserver, c'est de s'engager dans une démarche d'amélioration continue. C'est ça le vrai intérêt du label des DRS, à mon sens. Et, et forcément, ben, on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant, et là aussi, le DDRS, ça, nous, ça doit être utile pour notre établissement. Ne, voilà, ne nous, cette question de la contribution de la recherche aux ODD, certes, elle nous est posée par nos tutelles, par dans le cadre des appels à projets euh, recherche. Ça, ça, ça va être de plus en plus posé cette question de la transdisciplinarité. Comment on s'empare de cette question-là et que ce soit utile pour ne, notre établissement Nous, voilà, cette cartographie des projets de recherche, c'est déjà pour mieux connaître notre recherche avec 39 laboratoires répartis sur 6 sites, on connaît mal notre recherche, on ne sait pas forcément quelles sont nos spécificités en termes de recherche, donc ça permet déjà de mieux connaître notre recherche, de favoriser cette transdisciplinarité, parce qu'une fois qu'on sait qu'on a cette cartographie dynamique et statique, une fois qu'on sait sur quoi travaillent nos, nos, nos structures de recherche, on peut les mettre en commun lorsqu'on voit passer des appels à projets qui nécessitent de la transdisciplinarité. Et puis pour nos partenaires sur le territoire, ça nous permet de valoriser aussi notre recherche, pour pouvoir être compréhensible, euh, mieux connu de nos partenaires sur, euh, sur le territoire. Et ça, c'est une vraie attente des territoires qui finalement connaissent assez mal ce qui se passe dans nos, dans nos laboratoires. Donc, dirais, le DDRS, pour nous, c'est une opportunité de saisir ces questions-là qu'on n'aurait peut-être pas saisies comme cela euh, si on ne s'était pas engagé dans cette démarche-là. Merci, Fabien. Écoutez, je pense que l'intérêt maintenant, ça va peut-être pouvoir euh, échangé avec vous, échanger avec la salle, à la fois euh, donc avec euh, Chantal qui est en, en visio et puis avec l'ensemble des, des, des animateurs, peut-être revenir aussi sur la présentation euh, qui vous a été faite sur le chiffre. Donc euh, la parole est, est à vous. Monsieur Toubière, j'ai tout compris. C'est bon, mais je suis une techno, moi, donc une ex-DGS. Donc, je vais poser la question alors, à, à vous trois. Euh, alors, Madame Dardelet et, et là-haut, qu'est-ce que vous attendez de, de... Alors, nous, on est des... Enfin, pas moi, des DGS, euh, donc des administratifs, donc des managers. Euh, et bon, vous connaissez bien les établissements d'enseignement supérieur. Il y a quand même parfois sur ces enjeux-là... Euh, bon, ce n'est pas, pas l'affaire du DGS de regarder la formation. Oui, mais attendez, euh, s'il faut des personnels de soutien, etc., là, on va le trouver. Bon, c'est un peu réducteur ce que je viens de dire, mais justement, qu'est-ce que vous attendez du management et euh, ben, des personnes qui sont dans cette salle Sur les enjeux formation et recherche, hein, sur le bâtiment, sur tout ça, on sait Allô oui, ça va, je, je sors du Covid, normalement je ne suis plus contagieuse. <rire> euh, effectivement, ce n'est pas simple parce qu'il y a toute une articulation euh, de, entre les, les différents charnières d'une université qui est une très très grosse administration. Moi, le sentiment que j'en ai, mais n'étant pas partie prenante d'une université euh, ou d'une école, euh, voilà, c'est une vision un peu spécifique, j'ai l'impression que euh, les acteurs qui essayent de s'emparer de ces sujets... Ont des limites euh, administratives ou en tout cas ont des blocages ou, ou, des, ou des freins qui peuvent être de nature administrative simplement par la construction du, du système, euh, qui peuvent être sans doute débloqués dès lors qu'il y a un accompagnement euh, et une, une ligne en tout cas d'accompagnement de, des DGS. Euh, J'ai eu plusieurs témoignages d'enseignants de, euh, qui ont voulu par exemple faire intervenir euh, l'enseignant de euh, de, du, du département d'à côté, parce qu'il avait des choses, par exemple un enseignant numérique qui avait des choses à apporter dans un cours de marketing digital, et en fait, administrativement, c'était impossible. Non, non, mais je pense que je pense que c'était un cas spécifique. Mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout pour dire que c'est systématiquement non, non, mais, le cas. C'est intéressant parce que c'est quand même un discours qu'on entend souvent, c'est l'administration qui bloque, donc euh, je réagis un peu. Non, non, c'est ce qui, ce qui euh, disait, c'était que... pas forcément que c'était impossible en tant que tel, mais c'était très compliqué. En tout cas, ça facilitait pas forcément euh, ces échanges là. Parce que d'un point de vue administratif, ce n'était pas vraiment fait pour, et donc il y a, a peut-être juste des petites, euh, des petites fluidifications qui peuvent être apportées par la direction générale des services euh, pour essayer d'accompagner justement ces transformations et ces changements un peu culturels pour vers plus d'interdisciplinarité, de communication et d'échange entre les, les départements, entre les enseignants. Donc moi j'imagine quelque chose comme ça. Euh, je pense aussi, euh, du coup, on, a parlé, on est plusieurs à avoir parlé du, de la stratégie qui doit s'appuyer sur plusieurs piliers enseignement, recherche, campus, euh, gouvernance aussi, effectivement, qui sont aussi des paramètres euh, qui sont pr présents dans le label des DRS. Et il y a peut-être aussi, je pense que la DG, les DGS peuvent aussi aider justement à avoir un peu ce, ce panorama, cet éventail, et les faire avancer en même temps. Et peut-être que, voilà, que c'est une position qui est un peu clé, et un peu au-dessus de la mêlée, qui peut permettre d'aider à orchestrer euh, ces, cette, euh, cette vision cohérente. Euh, donc je pense qu'il y a ces paramètres-là. Peut-être sur les aspects formation des enseignants, où il y a aussi peut-être des choses qui peuvent être débloquées et, euh, et, et facilitées au niveau des DGS. Encore une fois, je ne connais pas assez bien pour vraiment me rendre compte de tous les, tous les leviers qui sont à disposition, mais j'ai le sentiment que les DGS, vous avez une vision qui est un petit peu au-dessus de la mêlée, qui permet de faire des choses, peut-être au niveau des collaborations aussi avec d'autres établissements, où il y a peut-être aussi des choses qui peuvent être faites. Euh, et, euh, et voilà, et puis encore une fois sur la question de la formation de l'administration où je pense que euh, c'est vraiment un élément vraiment clé, euh, où il y a quand même des témoignages d'établissements qui qui se rend, ou d'enseignants qui se rendent compte que leur administration ne comprend pas vraiment leur volonté d'avancer là-dessus et qu'il y a un décalage d'envie, d'ambition sur ces sujets-là, ou peut-être qu'en essayant d'orchestrer un peu la formation de tous les personnels de l'université, ça permet d'orienter tout l'établissement vers un projet commun et donc essayer de voilà, permettre d'accélérer un peu les choses, de, de voilà, fluidifier en tout cas un peu les rouages. Voilà, C'est mon, mon point de vue un peu macro et pas forcément très, très, très connaisseuse du, du micro. Peut-être je vous laisse... Oui, je ne peux que rebondir sur ça. En fait, globalement, il y a plein de services à l'université qui sont concernés par ces questions là en ce moment. Donc nous on travaille avec la direction du patrimoine, avec mon collègue David Michel qui est présent. Euh, on a aussi bien évidemment des questions autour des achats qui touchent à la recherche le spazer, nous on est concerné par un spazer donc on va essayer de, de se lancer dans cette aventure là euh, l'ARH, les recrutements euh, les, les formations des personnels donc tout ça effectivement il y a plusieurs objets qui sont très clairement en charge par les DGS et qui peuvent nous aider euh, mais je pense qu'aussi ce qui est très important et c'est le mot qui vient d'être utilisé c'est fluidifier c'est aussi en quelque part qu'on soit tous en cohérence autour de ce de projet là c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en tout cas dans notre université, pendant très longtemps, il y a eu un comportement très clientéliste des gens qui vivaient dans l'université par rapport aux services euh, centraux, en disant c'est leur faute, ça ne fonctionne pas, ils ne comprennent pas nos demandes, euh, et inversement des fois. Et en fait l'idée c'est de mettre de l'huile, de créer de la communication pour que les uns et les autres se comprennent, et aussi que finalement montrer montré que bah, les services euh, sont aussi très actifs sur ces questions-là. Et c'est le cas et, euh, et, et bizarrement, les gens qu'on leur dit, ouais, « Mais attendez, vous ne pouvez pas dire ça sur le bâtimentaire. Vous savez que la direction du patrimoine, par exemple, ou la direction des achats, travaille sur ce type d'approche. Euh, ah bon, non, on ne savait pas. » Et donc c'est là où, tout l'heure, je parlais de communication, bah, euh, on est aujourd'hui obligé, finalement, d'un peu d'illustrer, de montrer ce qui est fait, et que les gens, finalement, comprennent que, bah, voilà, effectivement, tout le monde essaie d'avancer dans la même direction. Donc ça, c'est extrêmement important. Et, et je pense que, d'un point de vue formation, il y a aussi des sujets que vous, dans les services, pouvez potentiellement euh, enseigner. Parce que très clairement, euh, bon, nous on a une cellule développement durable depuis quelques années, euh, je ne suis pas tout à fait le mieux placé pour euh, enseigner ce que c'est qu'un bilan carbone, alors qu'il y a des gens euh, à la direction du patrimoine qui le font très très bien. Et donc dans la formation des personnels, mais même des étudiants, ce ne serait pas non plus complètement euh, euh, idiot de se dire qu'on pourrait avoir aussi des, des gens d'administration qui viennent enseigner, former les gens sur ces questions-là, parce que ce sont des spécialistes de cette chose-là. Peut-être pour apporter un élément, un élément supplémentaire, il me semble que sur les aspects. Euh, alors d'abord on a besoin d'un portage, portage politique par l'établissement. Bon, ça c'est la première chose, c'est indispensable, donc c'est plutôt la direction générale de l'établissement. Après, les services. Euh, et tous les services sous la responsabilité de la DGS, il me semble, peuvent apporter des choses. Par exemple, sur les aspects RH, on est très souvent confronté à des difficultés. Euh, on a besoin de recruter des profils particuliers, de contractuels, contractuels enseignants, euh, euh, chercher des compétences, qui sont des compétences euh, qui ne courent pas les rues forcément. Et donc euh, là, on a besoin de se comprendre rapidement entre les porteurs de programmes, de formation, de recherche ou autre, et puis se comprendre rapidement avec les services RH. Un autre exemple qui me vient, c'est tout ce qui concerne les, les aspects organisationnels maquettes. On a besoin aussi de services de personnel administratif dans les différents départements et en, et en centrale, qui comprennent bien les, les contraintes et les, les enjeux de ces évolutions de maquettes euh, pour que les outils les facilitent, les rendent possibles, et qu'on ne soit pas trop confronté à des, voilà, simplement des difficultés organisationnelles. Euh, parfois c'est vraiment très compliqué ces aspects-là. Euh, et plus les personnels administratifs comprendront les enjeux, les finalités, euh, ce qu'il faut changer, plus on arrivera à utiliser les outils pour répondre aux, aux difficultés. Voilà deux, deux exemples. Euh, Peut-être un dernier, dans mon établissement, on a un, un service de formation continue du personnel qui propose un programme de formation pour le personnel administratif. Pour le personnel enseignant, il n'y a, a pas en fait. Donc, c'est un autre, c'est une autre équipe qui, éventuellement, propose des actions de formation des enseignants. Bon, c'est curieux, cet état de fait, qu'on ne puisse pas développer une offre de formation continue du personnel de l'établissement commune, conjointe, personnel administratif, personnel enseignant et enseignant-chercheur. Enseignant bon, il faut travailler là-dessus. Euh, je ne sais pas, est-ce que, Chantal, vous vouliez intervenir là-dessus Oui, je suis sur la même ligne que ce que disent mes collègues. Mais j'aurais vraiment aussi euh, de pouvoir avoir un appui du côté de la direction générale pour décliner une ambition générale d'une école, d'une université, en, en objectif et en ambition par service, peut-être demain pour mettre dans les feuilles de route de chaque service, voire de chaque euh, membre euh, de, du staff comme des enseignants des objectifs de transition. Je pense que le jour où on en sera là, et il y a des petites entreprises qui commencent aujourd'hui euh, à mettre ça en place. Je pense que ce jour-là, ça pourra avancer, pour que, pour que chacun soit bien, enfin, comment dire, soit officiellement finalement engagé dans ces démarches-là. Merci. Frédéric Oui, moi j'ai une question qui porte plutôt sur la recherche et qui s'adresse peut-être plus particulièrement à Fabien Toumir, mais bon, évidemment tout le monde peut répondre. Est-ce que dans le cadre de cette démarche mise en place à Rouen, et pour les unités de recherche répondant en tout ou partie aux, aux objectifs, aux ODD, selon les thématiques, vous êtes interrogé, questionné sur, finalement... L'impact de la production scientifique euh, au sens territorial. Je vais préciser mon propos en admettant qu'un laboratoire travaille sur la pollution de l'eau, de l'air, du sol, euh, que sais-je, ou euh, je ne sais rien sur les flux de circulation, les mobilités, etc. Est-ce que vous avez eu un début de réflexion pour vous dire bah, finalement cette production scientifique Et je ne parle pas d'évaluation bibliométrique, hein, euh, bien sûr. Hein, Est-ce que ça a un impact de court, enfin de moyen, voire de long terme euh, sur un territoire donné bah, là, en l'occurrence j'en sais rien euh, l'agglomération rouennaise, voire plus largement la Normandie voire le territoire métropolitain etc. Parce que c'est pas évident du tout euh, voilà, d'avoir ce type de démarche Et euh, enfin, je pense que c'est assez peu fréquent dans, dans le domaine euh, académique euh, en tous les cas en France Alors je sais pas comment commencer ma phrase je voulais faire de l'humour mais je sais pas si le sujet se prête mais en fait on a eu une opportunité qui s'appelait Lubrizol euh... Bon, bah je, je lis dans vos... Euh, alors, une opportunité, c'est un peu difficile de, de, de, de, de décrire euh, l'événement qui s'est passé euh, euh, comme une opportunité. N'empêche que, euh, suite à cet événement-là, euh, on a un projet qui s'appelle COPERL sur conséquences pour l'environnement et l'humain, euh, l'acronyme exact de l'accident de Lubrizol qui réunit aujourd'hui 19 laboratoires sur nos 39. Donc la transdisciplinarité, en fait, elle a réussi à se, se créer comme ça. Alors c'est peut-être la nature de l'être humain d'être de, de, devant au pied du mur et puis euh, de se dire, ben bah voilà, il va falloir qu'on travaille ensemble sur ces, sur ces conséquences d'un tel accident pour que ça ne se reproduise pas. Euh, donc, et là, ça répondait à un vrai enjeu du territoire. Euh, voilà, Les services de la préfecture, le territoire métropolitain, donc là, c'est un travail avec les élus, avec les services de l'État ça c'est extrêmement intéressant on a, un, on a euh, une autre démarche qui est le GIEC métropolitain à l'image du GIEC international on a un GIEC métropolitain qui à terme se déclinera enfin se décline déjà par un GIEC normand euh, donc là porté par la région Normandie pour étudier justement ces questions là mais sous l'angle vraiment pas uniquement euh, de la physique euh, de l'atmosphère et euh, des sciences uniquement environnementales mais c'est vraiment d'y intégrer aussi les SHS euh, et ça euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, alors, qui est ancré depuis quelques années, parce que le GIEC métropolitain il existe depuis plusieurs années, avant même brisol évidemment, le GIEC normand aussi. Euh, mais oui, c'est des opportunités qu'il faut... Alors, je ne parle pas forcément de Lubrizol, mais qu'il faut savoir saisir. Il faut avoir un partenariat extrêmement fort avec les enjeux de territoire, c'est-à-dire pour pouvoir répondre à ces attentes-là, euh, ne pas attendre un accident pour que, pour que ça arrive. Mais euh, ce que... Ce ce qui est important quand même, là aussi, avec une vision qu'il ne faut pas avoir simpliste ou naïve, c'est que transdisciplinarité, c'est assez facile à dire, mais c'est quand même pas comme ça que ça se produit. Il faut l'impulser, il faut peut-être la favoriser, il faut peut-être la bonifier, avoir des systèmes de bonification pour favoriser cette transdisciplinarité. C'est compliqué. Une université donc pluridisciplinaire avec composants de santé, euh, vous pouvez passer euh, 20 ans euh, dans le campus sciences sans jamais savoir ce qui se passe dans le campus SHS. Hein. Globalement, euh, voilà. Donc, euh, oui, ça, nous, c'est en train de se produire. C'est-à-dire qu'avec cette cartographie aussi des projets de recherche, bah, on a, alors euh, au début, c'était, oh là là, euh, mais ça veut dire que l'établissement va avoir un regard sur la stratégie de recherche euh, de nos unités de recherche. Alors, on a vite retiré stratégie du, du, de la présentation, des slides. Non euh, Est-ce que les labos qui travaillent sur la pétrochimie ou le nucléaire, on va aller euh, leur dire, euh, vous savez, c'est pas bien, ils le savent eux-mêmes, hein, on vient d'avoir euh, euh, une faillite d'une entreprise qui finançait un laboratoire à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros, qui a fait faillite. Bon, bah, c'est des financements que le, labora le laboratoire n'aura plus. Donc toutes ces questions, euh, il ne faut pas les voir juste sous un angle comptable. Hein, quand on parle de BGS, ce n'est pas juste un angle comptable et dire bah, il faut diviser par 4 d'ici 2050. Non si on fait ça, on se trompe, et puis parce qu'en plus, il y a des incertitudes qui sont assez importantes. Ce qui est important, c'est d'avoir les ordres de grandeur, mais c'est surtout sous l'angle de la vulnérabilité. Euh, on a un exemple très concret sur la recherche, euh, qui fait de, de, de, donc de, de la glaciologie. Donc il y a des expéditions en Antarctique. Alors je ne me rappelle jamais le nom du, du, de l'instance qui gère la flotte de navires euh, de recherche et d'exploration au niveau français. C'est les missions en Antarctique divisées par deux, à partir de l'année prochaine. Donc Ça impacte directement la recherche de nos chercheurs. Hein. Si ça, cette, cette vulnérabilité-là, on ne l'anticipe pas, elle va s'imposer à nous. Je rebondis sur ce que Clémence disait tout à l'heure. Hein, C'est euh, la voiture balai. C euh, on va falloir faire comme avant les mêmes missions, remplir les mêmes missions avec des budgets qui, je pense, ont peu de chances d'être croissants dans les années à venir. Et en plus, arrive cet impact climatique et ce renchérissement des énergies fossiles. Et là où on a un rôle avec nos chercheurs... Euh, c'est les éveiller, peut-être des fois les alerter sur, ce, sur ce, cet aspect des choses-là, sur cet aspect de vulnérabilité de la recherche sur certaines thématiques. On a encore quelques minutes avant la pause pour d'autres interventions, d'autres questions. Non, c'était... Parfaitement. Si peux, euh... En clair, mais si vous voulez vous interagir, enfin euh, les uns et les autres, compléter, oui, euh, On Je reviendrai bien sur la question de, de la précédente, là, de l'ancrage territorial, peut-être pour témoigner sur le euh, groupe de travail transition du territoire qui a été mis en place à sergy pontoise et que j'ai un peu coanimé avec euh, Véronique Balbo, qui est peut-être parmi vous et qui est déjà de l'université de sergy euh, Dans ce cadre-là, d'ailleurs, on est allé aussi voir ce qui se passe à La Rochelle. Enfin, j'ai trouvé que ce territoire avait quand même réussi quelque chose d'absolument formidable, le lien entre la recherche de l'université et la transformation du coût du territoire. Et je trouve que ces passerelles-là sont essentielles aujourd'hui. Voilà, donc euh, je pense que c'est possible. Certains territoires ont déjà un métro d'avance, je pense. Et puis, euh, euh, en tout cas, nous, à l'ESSEC, qu'un certain nombre de chercheurs ont aujourd'hui envie de s'engager aussi sur ce sujet-là. Ça repose la question, après, de, de la façon dont ils sont valorisés, reconnus, euh, euh, tout ce dont on a déjà euh, parlé tout à l'heure. Mais ça me paraît absolument essentiel de dire qu'aujourd'hui, euh, ça doit être une dimension de, de la recherche que de prouver euh, que… Au-delà des publications, euh, c'est capacité de transformer les territoires. Avec les acteurs d'ailleurs locaux, et ça repose aussi la question des partenariats avec les collectivités locales ou avec les associations, territoires. Chez nous, par exemple, il y a une coopérative citoyenne de production d'électricité qui se met en place. Et il faut évidemment qu'il y ait de la recherche associée à tout ça pour en analyser finalement les forces, les faiblesses et, et, et développer peut-être aussi ce genre d'initiative. Si, si je peux compléter... Euh... Je serais un peu plus critique sur ces, ces questions-là parce que je pense qu'il faut aussi que le paysage de la recherche française soit un peu modifié. Aujourd'hui, il y a une forte compétition. En fait, il y a même une féroce compétition entre les établissements. Alors, nous, en Ile-de-France particulièrement, récemment, j'ai été à la région Ile-de-France pour un potentiel projet PIA 4. C'était juste, je balance le morceau de steak et qui est-ce qui se jette dessus On était plusieurs grandes universités, grandes écoles. C'était l'orgie, quoi. Et en fait, au final, euh, bah, qualitativement, c'était très mauvais parce qu'en fait, on était quasiment tous exclus, très peu enclins à s'engager dans le processus, euh, alors qu'on avait tous une forme d'expertise, une spécialisation. C'est-à-dire qu'on n'était pas tous en capacité de répondre intégralement au projet, mais on avait euh, tous la, une complémentarité. Et ben, c'est là où il faut que les, les, les choses changent. C'est que les, les, les, voilà, les, les agglomérations, les régions, euh, soient plus dans la recherche d'expertise, de con construire des consortiums, des complémentarités, moi, j'ai vu ça dans un consortium pour lequel je représente le CNRS, qui est le consortium national biocontrôle, où il y a eu cette cartographie faite à l'échelle nationale de toutes les compétences en biocontrôle, de tous les laboratoires, de toutes les universités. Aujourd'hui, sont en capacité de dégainer à tout moment un projet en faisant un lien entre différents partenaires qui n'auraient jamais discuté ensemble jusqu'à maintenant. Et ça, ça change complètement le modèle et fait qu'on sera en capacité effectivement de répondre à ces besoins territoriaux, mais pour le coup même nationaux ou internationaux. Euh, oui, et bah, du coup, moi, ce que, que j'ai à dire est un peu moins, euh, disons, à, appliqué à, à un cas concret, et en même temps, si quand même, et je, finalement, ça reboucle aussi avec, je pense, le rôle des DGS et le lien entre, encore une fois, les, les différents piliers d'une stratégie d'établissement, je pense que l'ancrage territorial est assez décisif pour la recherche, mais aussi pour l'enseignement, euh, et globalement, pour tout l'établissement. Euh, du coup Chantal parlait de, de cette tendance qu'il y a eu à l'internationalisation et à l'ouverture à l'international. Moi ça m'intrigue beaucoup le fait notamment que les écoles de commerce ont été créées d'abord avec les CCI et du coup avec une dimension euh, locale finalement régionale. Et maintenant il y a aussi cette dimension internationale, comment on reboucle l'ensemble. Euh, et, euh, et effectivement moi je pense que la solution elle réside dans euh, la manière d'insérer L'enseignement supérieur, moi j'ai tendance à imaginer un, un établissement du supérieur comme l'instance qui va faire la production intellectuelle, euh, disons du capital intellectuel dont on a besoin pour mener la transition. Évidemment plein d'autres choses aussi, mais notamment ça. Euh, et ça doit s'insérer du coup dans un territoire qui a besoin de ce capital intellectuel, et d'autres évidemment qui en ont aussi besoin, mais notamment le territoire, puisque c'est au sein du territoire qu'on perçoit le mieux les besoins de ce territoire et donc je pense qu'il y a énormément de, de bons exemples à reprendre moi j'avais été assez inspirée par l'exemple de l'INSA de Lyon notamment où j'avais visité le campus et on m'expliquait à quel point il y avait beaucoup de recherches qui étaient faites sur le campus lui-même, qu'il y avait aussi des démarches de projets d'étudiants qui travaillaient avec je crois que c'était les services aussi sur les aspects bilan carbone et, et ce genre de choses donc je pense qu'il y a de toute façon des liens aussi qui peuvent être faits entre le... et, et aussi étroitement avec le, la métropole je crois et, et les collectivités il me semble et qu'il y avait toute une logique de pédagogie Recherche, territoire, qui était, qui me semblait être assez présente euh, et que je trouvais qui était assez inspirante. Et donc, je pense qu'il y, y a des choses à faire. Il y en a sans doute plein d'autres que je connais pas. Là, j'ai juste eu la chance de visiter ce campus euh, avec un guide. Mais, euh, mais je pense que c'est des, des éléments assez inspirants. Euh, et de plus en plus, donc, de la part de, des bénévoles avec lesquels on travaille au Shift, dont, dont un certain nombre sont dans l'enseignement supérieur, je l'ai dit. Euh, certains sont aussi dans les, les collectivités et implantés au niveau territorial. De plus en plus, on ressent cette envie de travailler au niveau local en associant les différents partenaires et en tout cas les différents acteurs du territoire. Euh, on a plusieurs groupes locaux de nos bénévoles qui ont cherché à initier euh, des projets autour de la décarbonation, et des, les, plans de, et les, les, les plans climat et, euh, et globalement tous les enjeux de résilience du territoire en associant métropole, euh, association... Euh, établissement du supérieur, entreprise aussi, et essayer de faire fourmiller ça pour aller dans un même sens. Euh, et je pense que ça, ça, ça recèle énormément de richesses potentielles qui peuvent être débloquées, et donc il y a beaucoup de choses liées à la gouvernance, liées à des choses que peuvent faire les DGS aussi pour aller dans ce sens-là, euh, et où il y a sans doute déjà plein de choses de développer donc potentiellement on n'a pas assez connaissances, et là j'invite à partager euh, toutes ces expériences si vous en avez à partager, parce que je pense que c'est très inspirant pour les autres, euh, et où euh, du coup je pense que ça peut un peu reboucler euh, tous les enjeux ensemble, et rappeler pourquoi l'enseignement supérieur et la recherche, c'est un secteur euh, à part entière, et du coup euh, bah, qui est complémentaire euh, chaque, chaque activité les unes des autres, euh, et qui peut du coup contribuer euh, à la transition. Il marche, ouais. euh, Bonjour, moi je suis Isabelle forge alégré je suis celle qui a explosé le bilan carbone de ce séminaire, parce que je viens de Polynésie française. Mais bon, avec le décalage horaire des 12 heures, c'est vraiment très très difficile de suivre euh, ce genre de séminaire, et c'est très très inspirant pour un territoire qui est très très spécifique, hein, pour le coup. Euh, moi ma question elle porte... Ça remarche oui. merci beaucoup pour euh, toutes vos interventions, c'est très très inspirant. Ma question, elle porte vraiment sur la partie euh, insertion des étudiants. Dans vos expériences, par rapport à ce que vous avez vécu, mis en place, que ce soit en école, en université ou en, en école de commerce, euh, comment ça s'est passé à la fois avec les employeurs et aussi pour euh, la suite des cursus des étudiants Comment est-ce que vous valorisez euh, ces nouvelles exigences dans leur parcours pour la suite, aussi bien avec les employeurs qu'avec leur poursuite de cursus parce que c'est une question qui, moi, revient très souvent de la part des enseignants, quand on veut mettre ça en place. OK, mais qu'est-ce que ça leur apporte L'expérience que j'ai dans mon établissement, avec des ingénieurs diplômés, globalement, ils n'ont ils ont quand même pas de problème pour se placer sur le, sur le marché du travail. Et donc, on a cette chance que, d'une certaine manière, les entreprises euh, se posent vraiment la question de comment être attractives. Et en fait, c'est plutôt les étudiants qui choisissent que l'inverse. Donc euh, ça pose pas vraiment de difficultés. Et on travaille très facilement avec les entreprises dans ce sens de bon euh, comment euh, elles reconnaissent le besoin de former nos étudiants aux enjeux socio-écologiques. Elles-mêmes, elles veulent se transformer, transformer leur image, transformer leurs activités pour être attractives. Donc en fait, on a convergence d'intérêts. l'université bon forcément je peux pas parler pour les mêmes de la même façon pour toutes les formations euh, mais par exemple en faculté des sciences et ingénierie le positionnement est plutôt bon euh, bien évidemment on essaie de faire évoluer les maquettes euh, d'intégrer comme on peut les demandes des entreprises mais ce n'est pas évident quand même dans le niveau au niveau universitaire euh, dans les formations en environnement que je connais euh, ça se fait relativement facilement donc, on arrive quand même à intégrer du développement durable, des enjeux environnementaux euh, et compléter un petit peu les maquettes. Euh, mais ce n'est pas valable pour toutes les formations. Donc, euh, y a, voilà, c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Euh, et finalement, voilà, essayer d'ajuster un peu le tir en fonction des relations avec les entreprises, ce n'est pas, pas évident. C'est vraiment pas évident. Peut-être pour compléter, et puis juste un cas... Assez concret, en fait, on s'est aperçu, alors notamment sur le bilan carbone, c'est des, des compétences qui sont de plus en plus demandées par les entreprises. Et elles piochent dans le vivier des stagiaires, alors de nos écoles, de nos universités. Et on avait à chaque fois beaucoup de mal à répondre parce qu'en fait, on ne formait pas nos étudiants euh, au bilan carbone. Euh, le fait qu'on ait cette demande qui était récurrente, euh, on l'a intégré désormais, alors pas dans toutes les formations évidemment, mais dans les formations notamment en environnement mais qui ne traitait pas du tout, qui traitait du changement climatique, des émissions de gaz à effet de serre, du comportement de l'atmosphère et du climat. Mais sur cet outil bilan carbone, il bah, n'y avait pas. Et on a intégré 16 heures sur comment on réalise un, la, la comptabilité carbone, en fin de compte, qu'est-ce que c'est. Et euh, cette compétence-là, on est persuadé que ça répondra à des, à des attentes du, de, de, des acteurs socio-économiques du territoire, parce qu'on est sollicité depuis des années là-dessus et on avait du mal à y répondre. Euh, j'ai un petit complément à apporter, c'est que de, des expériences que nous on a eues au chiffre dans les projets qu'on a menés sur l'enseignement supérieur, euh, et, et désolé je découpe Chantal, je t'ai coupé, été, sans doute, euh, j'ai le sentiment que effectivement aujourd'hui la, la demande des, des entreprises n'est pas assez manifeste, euh, et parfois des fois elle est, elle est simplement aussi méconnue des enseignants, et qu'il y a un enjeu de faire se rencontrer les deux, euh, et ça dépend beaucoup des filières. Donc euh, nous, ce qu'on a observé, c'est que vraiment, selon les filières, la demande des entreprises peut être très manifeste euh, et perçue par les enseignants. Parfois, elle est très manifeste et absolument pas perçue par les enseignants. Euh, et parfois, elle n'est pas du tout manifeste, mais les enseignants sont très engagés. Et donc, euh, finalement, pour arriver à faire concorder tout ça, l'impression que, que moi, j'ai, c'est qu'il faut les faire travailler ensemble. Euh, sur les, les ingénieurs notamment, nous on a sollicité, euh, sur notre réflexion sur les connaissances et les compétences, on a euh, sollicité des entreprises et des syndicats d'entreprises pour leur demander de, euh, de nous faire un retour sur ce qu'on avait identifié. Est-ce que ça leur paraissait pertinent, pas pertinent, aujourd'hui, euh, demain, dans 10 ans Et en fait, euh, eux, ils ont trouvé ça. Leur retour, c'était que c'était hyper intéressant pour eux parce qu'ils ne se posaient pas la question. Et du coup, ça les a obligés à y réfléchir en interne. Euh, et, euh, et par ailleurs, leur retour était très positif, c'était bah, maintenant qu'on y a réfléchi, on se dit qu'effectivement c'est quand même pas mal d'apporter ces éléments-là aux formations de nos futurs diplômés. Donc ça a été quelque chose de très encourageant pour les enseignants pour, pour modifier leurs enseignements, et aussi très très utile aux entreprises et à ces groupements d'entreprises qui réfléchissent sur les compétences. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu faut, euh, sur quoi il faut insister. Et après, il y a sur ces filières aussi où les besoins des entreprises existent mais ne sont pas compris par les enseignants, il y en a beaucoup, notamment euh, un exemple prégnant, euh, c'est la finance. Euh, en finance, c'est un des sujets où on a une demande, une explosion des demandes d'entreprises, notamment parce qu'il y a eu des réglementations euh, récentes qui s'imposent au secteur de la finance, et là, elles ont vraiment un gros déficit de compétences sur euh, comment elles vont faire leur reporting, comment elles vont euh, euh, bah, simplement euh, répondre, répondre aux demandes réglementaires, et autres, hein, évidemment, il y a aussi tous les risques physiques, etc. Mais ne serait-ce que réglementaires, là, elles ne sont pas équipées pour faire leur travail correctement dans les années à venir, donc elles sont un peu paniquées par ces éléments-là. Et euh, de la part des enseignants, ce n'est pas quelque chose qui est forcément manifeste, surtout quand c'est des, des, des enseignants-chercheurs qui parfois ont un peu euh, la tête dans le guidon de leur recherche. Voilà, ils n'ont pas forcément ça en tête. Et donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est confronter des témoignages de professionnels d'entreprise avec des témoignages aussi d'enseignants qui arrivent justement à, à revoir leur, leurs enseignements. Et pour un peu inspirer, euh, déjà convaincre d d un, d un, dans un premier temps les enseignants et les inspirer pour leur donner des idées sur comment revoir leurs enseignements. Mais voilà, il faut y aller un peu au bulldozer, disons, euh, pour leur apporter la preuve de cette nécessité. Donc voilà, je pense que selon les filières, la question ne se pose pas toujours de la même manière sur euh, la, le besoin en compétences, la réflexion sur l'évolution des emplois aussi. D'ailleurs, là-dessus, je ne me rappelle plus si Aline Saad-Lyon, sur vos, vos cahiers prospectifs sur les compétences et emplois, si vous avez sollicité les entreprises. Mais du coup, il y a aussi cette question, je parlais d'initier de, de, et pérenniser euh, une réflexion prospective sur l'emploi et les compétences. Voilà, c'est vraiment pour ça que je pense que ça va de pair, entreprise, établissement. Euh, et donc, ces questions de gouvernance et de voir comment on fait travailler ensemble les acteurs euh, euh, du territoire et globalement euh, de l'économie, ça, ça a vraiment du sens de travailler là-dessus ensemble je vais, je vais laisser peut-être le mot de la fin à, à Chantal, parce que là, il va falloir qu'on a... Pardon. Donc, euh, une petite minute pour sur ce oui. sujet-là. Merci en tout cas, effectivement, c'est un sujet important et nos conseils de perfectionnement s'en servent aussi. Et la question de la relation, justement, euh, entre les enseignements supérieurs et les entreprises, elle est emblématique de tout ce qui bouge actuellement et des nouveaux équilibres qui sont à trouver puisqu'effectivement on voit les entreprises qui sont en recherche de telle ou telle compétence, tel ou tel niveau d'expertise ou en tout cas de sensibilisation à des, au sujet de transition. Mais dans l'autre sens, ça existe aussi, hein, et on a bien vu ces derniers temps, les entreprises, bou ou l'entreprise, ou même le modèle d'entreprise classique boudé par un certain nombre d'étudiants, euh, et il y a beaucoup de questionnements entre la pénurie de talents euh, sur certains secteurs et les étudiants qui disent « moi je ne vais plus dans une entreprise dès lors qu'elle n'est pas capable d'afficher sa volonté réelle de transformer pour prendre en compte tout ça », je trouve que le monde est en pleine mutation, donc c'est une bonne nouvelle. Euh, à nous, là où on en est, que ce soit évidemment les DGS aux premières loges ou bien le, ceux qui sont en charge de l'animation des, des transformations dans les organisations, à nous d'essayer d'infléchir les trajectoires euh, le plus rapidement possible, on en connaît tous l'urgence, en faisant euh, finalement euh, feu de toute opportunité finalement d'accentuer des euh, transitions ici ou là. Et faisons confiance dans nos étudiants, dont on voit bien qu'ils changent de génération en génération, d'une année sur l'autre, les demandes sont plus fortes. Faisons leur confiance justement pour appuyer là où, là où les besoins sont réels dans la transformation des enseignements et de la préparation de nos étudiants au monde de demain. Outillons-les pour qu'ils soient en capacité de faire bouger tout ça. Si, si je peux dire un petit mot pour rebondir sur ce que disait Clémence, euh, à l'INSA Lyon, on a eu une expérience extrêmement intéressante à mon avis. C'était mener une démarche prospective à l'échelle de l'établissement avec toutes les parties prenantes internes et externes de l'établissement donc sur tous les sujets, formation, recherche, partenariat, enfin euh, tous les enjeux de l'établissement. Et en, donc on s'est projeté euh, à l'horizon 2040. Euh, ça a été un travail de quasiment 18 mois qui effectivement a donné lieu à la publication de cahiers de la prospective. Et euh, ça, a nourri, ça a nourri considérablement la stratégie de l'établissement. Le, le, et donc euh, en particulier la formation, mais d'autres sujets bien sûr. Donc démarche prospective vraiment euh, passionnante et enrichissante.